Donc Bonjour à tout le monde, Donc, je m'appelle Philippe Sté, je suis directeur d'un laboratoire de recherche à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Euh, et euh, je suis responsable d'une du, équipe aussi de recherche sur la physique stellaire donc les étoiles. Donc euh, aujourd'hui je vais vous parler je vais vous faire un petit tour un petit tour d'ensemble en fait des, des étoiles de, de la galaxie. Je vais vous parler d'un thème de recherche actuel et très dynamique qui s'appelle la recherche des exoplanètes. Et puis et on va donc essayer de voir un peu est ce qu'il y a de la vie effectivement ailleurs dans l'univers. Euh, je vais vous parler des voyages interstellaires, euh, voir un petit peu où est, là aussi où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est réaliste ou pas, euh, et puis euh, et puis on verra où est-ce qu'on où est-ce qu'on en sera au niveau du, du timing. Euh, si j'ai un peu de temps, je vous parlerai aussi d'astrologie. Euh, voilà. Alors donc euh, je vais commencer par vous parler un petit peu de, de l'univers et, et de ce qui compose l'univers. Donc je sais pas si vous avez déjà observé euh, le ciel. Euh, alors évidemment pas en ville, hein, mais dans un endroit assez, euh, assez isolé, où, euh, où il fait relativement euh, sombre. Et euh, Donc ça c'est une image, une photo, hein, prise, euh, prise un, dans un ciel relativement propre, quoi, pur. Et donc euh, je vais vous poser quelques questions aussi, parce que je ne vais pas faire que parler pendant une heure, sinon vous allez vous, vous endormir. Euh, mais qu'est-ce que vous voyez par exemple sur cette image qu -ce Qu'est-ce qu que vous pouvez me dire là-dessus Sur cette image qui est donc une photographie d'un ensemble d'étoiles. Euh, non, on ne voit pas vraiment des galaxies. On voit des, que tout ce qu'on voit, là, des petits points, euh, c'est euh, des étoiles. Oui, il y a des couleurs, ouais, effectivement. Donc ça, c'est euh, déjà un truc important. C'est qu'en fait, les, les étoiles, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, dans le ciel, elles n'ont pas toutes la même couleur donc ça, il n'y a pas besoin d'un télescope ou quoi que ce soit pour le voir. Hein, il suffit de se mettre dans un endroit sombre. Et vous verrez qu'il y a des étoiles dans le ciel qui sont plutôt rouges, plutôt jaunes, plutôt bleues. Euh, et ça, ça, ça caractérise en fait la température de l'étoile. Donc notre Soleil, il est plutôt jaune. Euh, mais vous avez ici, sur cette image, des étoiles plutôt rouges. puis Il y en a des un peu blanches ou bleues, il y en a des jaunes. Et à votre avis, les, les étoiles rouges, elles sont plus chaudes Elles sont chaudes ou elles sont froides, les étoiles rouges Ah, on va faire euh, 55 ans, donc il y en a qui me disent euh, froide, il y en a qui me disent chaude, est-ce que tiède <rire> Tiède c'est le soleil, le soleil il est à peu près tiède, hein. euh, par rapport à l'ensemble des étoiles euh, c'est euh, à peu près 6000 degrés de température de surface, c'est relativement euh, tiède pour, pour pour une étoile. Donc les étoiles rouges elles sont plutôt, à votre avis, alors, froides, on est tous d'accord avec ça Ouais, ouais, effectivement alors, c'est vrai qu'on on a tendance un petit peu, euh, quand on n'a pas fait trop de physique, mais euh, un réflexe, de dire que quand c'est rouge, c'est chaud, parce qu'effectivement, à la maison, euh, les robinets, le robinet d'eau chaude, il a une petite pastille rouge dessus, et le robinet d'eau froide, il a une pastille bleue. Euh, mais en fait, les étoiles, elles, elles suivent les lois de la thermodynamique, et les lois de la thermodynamique, elles disent que quand on chauffe un corps, au, au début, hein, il est plutôt rouge, et puis, euh, si vous prenez un bout de fer, que vous le mettez dans le barbecue, il va être au départ rouge, et puis plus la température va augmenter, et plus il va aller vers le, vers le jaune, vers le blanc, vers le bleu, il va même émettre des, des couleurs, des, des longueurs d'onde qu'on ne verra pas à, à l'œil. Hein. C'est pour ça qu'on dit chauffer à faire blanc, euh, c'est-à-dire que ça va aller vers des, des longueurs d'onde plus courtes, et donc vers, plutôt vers le bleu. Donc les étoiles rouges elles sont plutôt froides, elles ont des températures de l'ordre de 2000 degrés. Euh, les étoiles bleues ou blanches euh, peuvent atteindre 30, 40, 50 000 degrés. Donc encore une fois, notre Soleil, qui est à peu près tiède, hein, il fait 6000 degrés de température de surface. Donc généralement ces étoiles rouges là, ce sont des grosses étoiles qui ont évolué qu'on appelle des géantes rouges. Et, euh, et ça vous pouvez le voir à l'œil nu. Hein. Encore une fois, regardez euh, ce soir s'il fait bien bien sombre, vous verrez qu'il y a des étoiles euh, vraiment rouges et qui sont vraiment plutôt des, des grosses étoiles. Alors ensuite on a, on peut voir autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette image là Qu'est-ce que vous voyez d'autre en dehors des couleurs Il n'y a pas beaucoup de noir. ouais, Ça n'y a pas beaucoup de noir parce qu'il y, y a effectivement il y a beaucoup d'étoiles. Il y a un beau champ d'étoiles. Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre Voilà, ouais, alors ça, ça aussi c'est une impression, c'est qu'en fait on a l'impression sur cette image qu'il y a des étoiles qui sont plutôt grosses, hein, et puis il y a des petits points, et puis on a l'impression qu'en fait elles n'ont pas toutes la même dimension. Alors ça ça n'a rien à voir avec la taille de l'étoile, la vraie taille de l'étoile, hein. c'est simplement parce qu'on a fait une, une photo, et que, donc on a posé et on a stocké la lumière, les grains de lumière, les photons, et donc, les étoiles très très lumineuses, qui émettent beaucoup de lumière, hein, ben, elles ont bavé, et elles ont fait une grosse tache, voilà, par rapport aux, aux toutes petites qui étaient faiblardes, là, et qui ont envoyé quelques grains de lumière. Et donc, on a l'impression, effectivement, que celles-là, elles sont plus grosses que celles à côté, mais c'est simplement parce qu'elles sont plus lumineuses, et donc, elles ont bavé, euh, quand on a pris la photo. Puis d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a une genre de petite croix sur ces étoiles très brillantes, euh, qui est une, ce qu'on appelle une figure de diffraction qui est lié au fait qu'il y a un des miroirs dans le télescope qui est, qui est tenu au centre du miroir hein, pour envoyer la lumière, et que ben, ce truc-là, ce qu'on appelle une araignée, c'est une genre de, de barre ou un fil en fer, hein, et que la lumière qui vient dessus, ben, ça fait de la diffraction, et donc c'est pour ça qu'on a l'impression que on, des fois on dessine des étoiles avec des petits rayons, comme ça, et ce qu'on voit là, donc, c'est en fait la figure de diffraction de, de ce qui soutient le miroir. Ouais. L'échelle euh, alors euh, l'échelle, j'ai pas d'idée là-dedans, euh, ça c'est simplement euh, l'équivalent en gros d'un même pas d'un timbre poste sur le ciel. Hein. Donc c'est euh, je prends mon doigt et encore c'est un tout petit bout de mon doigt projeté euh, dans le plan du ciel. Et d'ailleurs, euh, est ce que vous avez une idée de combien on peut voir euh, d'étoiles à l'œil nu? Ça c'est précis. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. En gros, quelques milliers, six mille. Alors souvent les gens me disent des millions, des milliards, parce que c'est vrai, quand on regarde le ciel comme ça la nuit, on a l'impression qu'il y a des millions et des millions d'étoiles. En fait, non, il y en a, on n'en voit que à peu près 6000 à l'œil nu. Hein. Et c'est justement pour ça, on va, on, je vais en parler tout de suite, hein. c'est justement pour ça qu'on construit des télescopes. Alors, ça c'est ce que je viens de vous raconter, blablabla, voilà, elles ont différentes couleurs, différentes températures, différentes tailles, différentes masses. Ça, c'est un truc vachement important. Euh, s'il y a un seul truc à se rappeler là-dedans, ce qui fait la différence dans la vie d'une étoile, c'est vraiment sa masse. Euh, encore une fois, le Soleil, il a une masse, il a une température, on va dire tiède, et il a une petite masse, une petite étoile, le Soleil, par rapport à l'ensemble des étoiles qu'il y a dans l'univers et dans notre galaxie. Euh, et à votre avis, les étoiles les très grosses, hein, beaucoup plus grosses, il y a des étoiles qui font 50, 100 fois la, la masse du Soleil, est-ce qu'elles vont vivre longtemps ou pas longtemps, ces grosses, grosses étoiles? Moins longtemps, pareil. Elles sont pas forcément en fin de vie. Elles peuvent naître. Il euh, y a des étoiles qui naissent massives, hein, intrinsèquement, donc elles, elles naissent très grosses. Euh, mais effectivement, donc les, pour s'en rappeler aussi, c'est un truc un peu mémo technique là. On nous dit qu'il faut manger des fruits et des légumes sur Terre. Euh, bah, c'est pareil quoi. Les étoiles obèses, les grosses étoiles, elles vivent pas très longtemps parce qu'elles ont, il leur arrive des problèmes. Et en fait, elles brûlent leur énergie très très rapidement. Et donc les grosses étoiles ne vivent que quelques millions d'années euh, comparé aux petites étoiles comme notre Soleil qui vont vivre des milliards d'années. Euh, notre Soleil, je ne sais pas si vous savez euh, l'âge du Soleil, Ouais, c'est ça, 4,5, 5 milliards d'années, donc il en est à peu près à la moitié de sa vie, hein, donc on parle de milliards d'années, hein, et dans euh, 5 milliards d'années, on verra que, dans ce que je vais vous, vous exposer, là, que euh, ça sera cuit, ça sera la fin du monde, hein, la fin des temps, on peut le dire, parce que de tous les ans, on nous dit que c'est la fin, hein, les Aztèques, les machins, les trucs qui vont nous tomber dessus, donc 4,5 milliards d'années, pour le coup, c'est cuit, ça c'est sûr, parce que le Soleil va gonfler, va devenir une géante rouge, et que les couches euh, externes du Soleil vont rentrer, enfin vont être tellement grandes que les planètes telluriques avec un sol solide, comme la Terre, seront à l'intérieur du, du Soleil. Donc, euh, dans 4,5 milliards d'années, c'est cuit. On va voir qu'on aura le temps, qu'on a le temps de voir venir, hein, quand même, parce que je vous rappellerai tout à l'heure, mais euh, l'homme est apparu à peu près il y a 2 millions d'années seulement sur la planète Terre, hein, qui a 4,5 milliards d'années. Donc, on est arrivé, il n'y a pas très longtemps. Et dans quelques centaines de milliers d'années, ça se trouve, on aura complètement disparu de la surface de la Terre. Donc, certainement, on aura disparu bien avant que notre Soleil donc, de, devienne une géante rouge. Donc, la masse, c'est vraiment un truc important pour les étoiles. Donc, plus elles sont grosses, plus elles sont chaudes, et plus elles vont mourir rapidement. Donc, c'est ce que je vous disais, les, les étoiles les très grosses hein, vont, euh, vont mourir très rapidement. Et ça veut dire aussi que les, peu, les plus petites euh, vivent très longtemps. Il y a des étoiles très petites, plus petites même que le Soleil. Hein, qui sont quasiment contemporaines de la naissance de l'univers qu'on appelle le Big Bang, il y a en gros 13-14 milliards d'années, l'univers est né, et bien il y a des étoiles qui n'ont pas encore du tout évolué, qui sont vraiment telles qu'elles étaient quand l'univers s'est formé il y a en gros 14 milliards d'années. Et donc c'est comme ça aussi qu'on étudie l'astrophysique, c'est aussi un des, un des intérêts de l'astrophysique, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'on, évidemment, à l'échelle de, de la vie d'un homme, on n'a pas le temps de voir évoluer une étoile, évidemment, Puisque même les celles qui vivent le plus, rapi... enfin, le moins longtemps possible, c'est quelques millions d'années. Mais par contre, on est capable de voir des étoiles dans notre galaxie à différents stades d'évolution, et c'est comme ça qu'on remonte le film de l'évolution des étoiles, qu'on sait comment elles naissent, elles vivent et elles meurent en regardant différentes étoiles dans différents états dans notre galaxie, notamment. Ok, ça c'est l'image euh, d'un des, des, des sites d'observation actuels hein, qu'on appelle le VLT, qui est à, à parallèle au Chine. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que ce que vous voyez là, ces genre de boîte de concert, là, c'est 4 grands télescopes. Alors, quand je dis grand, c'est à l'intérieur, il y a des miroirs qui font 8 mètres de diamètre. D'accord Donc, c'est vraiment un bon truc. Et puis, vous avez des petits télescopes ici qu'on peut déplacer, qui font mètre m. Et on peut combiner comme ça la lumière de tout ça. Euh, une parenthèse aussi. Donc, vous voyez que quand on construit des télescopes, de, là, on essaie de les mettre dans des endroits assez désertiques. Euh, alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on est... Euh, Gêné par la pollution lumineuse, c'est-à-dire la lumière des villes. Donc, par exemple, à l'observatoire de Nice, ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus d'observation astronomiques, simplement parce que le rayonnement de la lumière de, de, de Nice ben, elle gêne complètement les observations. C'est même valable maintenant pour Calerne, euh, au Cossol au au-dessus de saint valille euh, On voit vraiment le haut lumineux de la ville d'Antibes et du bord de mer hein, qui rayonne. Et donc, généralement, donc, on construit des, des observatoires dans des endroits vraiment complètement désertiques et on achète. Euh, Quelques centaines de milliers d'hectares autour pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous mettre une boîte de nuit ou un bar euh, qui éclaire autour. Parce que on va observer donc des objets qui sont des milliards de fois plus faibles que les petites ampoule électrique. ok, Donc quand on, euh, quand on regarde ce qu'il y a là-dedans, là, vous voyez là, c'est la structure métallique qui soutient un hein, des télescopes de 8 mètres. Donc là, vous avez pour vous donner l'échelle un, un technicien ici qui est à côté là avec son casque. Et donc là, ici, il y a un, y a un miroir qui fait 8 mètres de diamètre, qui est posé sur toute une structure métallique. Alors ce miroir, il fait 8 mètres de diamètre, mais il fait même pas 10 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment une sorte de crêpe. Euh, et si vous prenez le miroir comme ça, sans y faire attention, il va se casser tout de suite. Hein. Donc ce miroir, il est posé sur un système, tout un système de vérins euh, hydraulique et qui va, en, en fonction du mouvement du tube du télescope qui veut aller pointer une étoile, bah, et qui va redonner la forme au miroir, sinon bah, dès qu'on le penche un peu, il se casserait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'optique active qui corrige en temps réel la déformation liée à la, la, la pesanteur et la gravité du, du miroir quand, quand on bouge le télescope. Euh, et et d'ailleurs, c'est à peu près la taille maximale de ce qu'on sait faire dans ce qu'on appelle des, des miroirs monolithiques, c'est-à-dire d'un seul morceau de verre. Ce miroir-là, il fait 8 mètres de diamètre, c'est vraiment un bout de verre qu'on a fondu, euh, qu'on a fait couler, hein, pour faire une galette hein, de, de 8 mètres de diamètre, et après qu'on a poli. Il y a des télescopes plus grands, euh, par exemple des télescopes de, de Keck, au, au CK, là, aux États-Unis, qui font 10 mètres de diamètre, et ce pas des, des télescopes d'un seul bloc de verre, c'est des petits bouts de losange, là, qu'on a mis, qu'on a collé côte, euh, côte à côte, pour fabriquer une grande surface. Et c'est ce qu'on est en train de. Enfin, c'est ce qu'on va, est en, en train de démarrer ça au Chili aussi. On va construire un télescope, alors on, on, les astronomes ont de la super imagination, donc euh, le télescope, celui-là on l'a celui appelé le VLT, le Very Large euh, Télescope, c'est-à-dire le, le télescope très grand, euh, très grand, VLT, Very Large Télescope, et euh, on va construire un, un ELT, qui veut dire extrêmement large, donc extrêmement grand un télescope, donc, voilà. et lui il ne va pas faire 8 mètres, donc il va faire 40 mètres de diamètre. Mais ça ne sera pas du tout cette techno-là pour le miroir, ça sera donc des petits morceaux de miroir, alors petits qui font déjà plusieurs mètres, hein, les, les bouts pour, pour avoir une surface d'une quarantaine de mètres collés les, les uns à côté des autres. Ok. Alors, quand je pointe ce machin, donc de 8 mètres, sur une étoile, qu'est-ce que je vois ben, Je vois à peu près ça. Alors, ça peut paraître un peu frustrant, je ne sais pas si vous avez déjà observé aussi des étoiles la nuit avec un petit télescope amateur, on va dire d'une vingtaine de centimètres, mais qu'est-ce que vous voyez ben Vous regardez, vous allez voir un petit point qui bloblote dans, dans le ciel, c'est-à-dire ça, que ça bouge et ça, ça bouge à cause de la turbulence atmosphérique. Mais euh, il faut savoir que même avec un télescope de 8 mètres de diamètre, euh, quand on regarde une étoile, ben ça reste un point. C'est-à-dire qu'on n'a pas de résolution angulaire, on n'est pas capable de voir la dimension. Euh, de voir les détails à la surface de, de l'étoile et de, de mesurer son diamètre. D'ailleurs, si on voyait ça, on serait déjà content parce que ça, ça veut dire qu'on voit que ce n'est pas un point, c'est une petite surface, et on serait capable déjà de mesurer la dimension, non, la, la taille de l'étoile. Et ça, c'est simplement lié au fait que les étoiles, même dans notre galaxie, elles sont tellement loin de nous que même des grosses étoiles, ça reste euh, des, des points dans les télescopes, même des télescopes de lumière. Donc c'est pour ça, entre parenthèses, vous allez dire, mais pourquoi on, on allait coller quatre télescopes les uns à côté des autres au même endroit? Hein. c'est parce qu'en fait, on est, on est capable de recombiner la lumière de ces quatre télescopes et on est capable, en fait, de, de synthétiser un télescope géant qui aurait la dimension de la séparation, la plus grande séparation entre deux, deux grands télescopes. Donc, ici, on a à peu près 200 mètres de base et là, donc, on a l'équivalent avec ce very large télescope d'un télescope qui aurait 200 mètres de, de, de, de dimension. Et donc là, pour le coup, avec 200 mètres, on est capable de mesurer justement des détails à la surface des étoiles, notamment leur diamètre, pour voir si elles sont aplaties, si elles sont rondes, s'il si y a de la matière qui s'échappe. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie. C'est une des spécialités d'ailleurs de, de l'Observatoire de Nice et de la Côte d'Azur. Et si vous allez faire un, un tour un jour euh, à Cossol, hein, au-dessus de, de Saint-Valier, vous verrez un truc qui ressemble au village des Barbapapa, un machin enterré, un genre de, de, de truc un peu lunaire, euh, c'est Antinovac, euh, l'architecte qui a fait, euh, vous savez, des, des villas de Pierre Cardin hein, des sortes de boules, des, des, des maisons de boules c'est exactement le même principe pour ce laboratoire hein, qui était à l'intérieur d'une doline et on a fait des télescopes qui ressemblent à des bouteilles d'orangida c'est-à-dire euh, qu'ils sont en béton et ils sont ronds, ils sont sphériques et ils, ils se déplacent comme ça sur des rails et c'est exactement le même principe que ça mais, sauf que nous à ça on a testé euh, des prototypes avant de fabriquer ce grand truc en vrai sur une montagne complètement isolée. Ok. l'étoile est basse ou est-ce que c'est le diamètre euh, Non, non, là, là c est, c est, ça, c'est moi qui ai fait avec euh, un logiciel à euh, C'est tout. Donc, c'est pas une vraie image, hein. Mais c'est pour dire simplement qu'on voit des points. Alors, juste euh, un petit euh, un autre détail, quoi. Donc, pourquoi, donc, même si on voit pas des détails, pourquoi on construit des télescopes de 8 mètres Voilà, euh, ah, bien, pourquoi c'est simplement parce que en fait, les gens pensent que les télescopes, ça grossit. En fait, un télescope, ça grossit pas, enfin, ça grossit quasiment pas, parce que ça grossit quand même des objets qui sont dans notre système solaire. Si vous regardez la, la Lune avec un télescope de 8 mètres, effectivement, vous allez voir des super détails à la surface de la Lune. Idem pour les planètes de notre système solaire. Jupiter, Saturne, vous allez voir des détails dans les anneaux et tout ça. Mais par contre, dès qu'on sort du système solaire et qu'on veut aller voir d'autres étoiles, eh bien, ça grossit pas un télescope. Ça. Vous n'avez pas plus de détails sur les autres étoiles. Par contre, ça, ça, joue, ça joue le rôle exactement d'un genre d'entonnoir. De, C'est-à-dire que si vous prenez une bouteille d'eau que vous la mettez sous la pluie, ben vous allez collecter un tout petit peu d'eau. Et puis, si vous y mettez un entonnoir sous la pluie, à l'entrée de cette bouteille d'eau, ben très vite, la bouteille va se remplir parce que vous allez collecter beaucoup plus de, de, de, de gouttes d'eau. De, là, le télescope, mon télescope de 8 mètres il joue exactement le même rôle que mon entonnoir. Et donc, il remplace la partie centrale de notre œil, la, la pupille, là, qui fait en gros 5 mm, hein par une pupille de 8 mètres de diamètre. Et donc, pour le coup, on est capable de voir deux choses. Des objets qui sont intrinsèquement peu lumineux, c'est-à-dire des objets des étoiles faibles, okay, des petites étoiles faiblardes qui émettent peu de lumière, ou alors des objets relativement lumineux, mais qui sont tellement loin de nous, euh, que bah, la lumière s'est élevée, et donc ils sont finalement très très faibles. Et ça a un autre effet aussi, c'est que comme la vitesse de la lumière elle est finie, la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, hein, et donc c'est un effet un petit peu vicieux, c'est-à-dire que quand, euh, quand je vous vois, quand, quand, quand je vous parle en ce moment, vous me regardez, et vous me voyez tel que j'étais. Euh, euh, quand on va calculer le temps auquel j'étais, vous prenez la distance qui nous sépare, donc, on va dire 5-6 mètres, hein, et puis vous divisez ça par la vitesse de la lumière, puisque ce que vous me voyez c'est que mis de la lumière, des photons, et donc euh, bah, vous allez me voir tel que j'étais, quand je parle, là, il y a quelques femtosecondes, hein. donc je parle à 10-15 secondes, donc apparemment on va dire que c'est vraiment le présent, Mais, sauf que ça n'est pas vraiment, ok, j'étais tel qu'il y a 10-15 secondes. Alors, dans, évidemment, sur Terre, on s'en fout de tout ça, parce que pour nous, c'est euh, le temps présent, on va dire, hein. par contre, quand on commence à regarder les échelles dans l'univers, ben, on s'aperçoit qu'on voit la Lune telle qu'elle était il y a à peu près une seconde et demie, hein, d'accord, il faut à peu près un peu plus d'une seconde pour que la lumière réfléchie par le soleil sur la lune nous vienne sur Terre. Quand on regarde le soleil, c'est de l'ordre de quelques minutes. Si en gros 6 minutes, 6, 7, 8 minutes, euh, c'est le temps que va nous mettre la lumière qui vient du soleil pour arriver sur Terre. Entre parenthèses, ça veut dire que si jamais on a des, hommes, des bonhommes qui se baladent et qu'il y a une éruption solaire gigantesque, on n'a que quelques minutes pour faire rentrer les gens à l'intérieur pour se protéger. Et puis, quand on commence à regarder euh, les, les étoiles autour de notre Soleil, hein, ben là, pour le coup, on commence à compter en années-lumière. Donc là, ça commence à. Là, le temps, la distance, vraiment joue un rôle. Et donc, euh, avec ces grands télescopes, on est capable de voir des étoiles euh, situées à quelques euh, années-lumière, quelques centaines d'années-lumière, quelques millions d'années-lumière, quelques milliards d'années-lumière. Et c'est pour ça que souvent on a entendu parler qu'en fait on, est, on dit, on, des fois on regarde, on capte la lumière d'une étoile qui n'existe plus parce qu'elle est déjà morte, c'est vrai. Euh, et ça veut dire aussi qu'on est capable, grâce à un télescope, de voyager dans le temps, puisqu'on est capable de voir l'univers tel qu'il était il y a un million d'années, 100 millions d'années, un milliard d'années. Et c'est aussi un des intérêts de ces grands télescopes, c'est d'essayer de comprendre comment s'est formé l'univers depuis le fameux Big Bang, la création de l'univers. Hein et comment les étoiles, les planètes, les galaxies se sont arrangées en fonction du temps, depuis à peu près ces 14 milliards d'années. Alors vous allez me dire, ben, peut-être qu'un jour on va voir la naissance du Big Bang, on va voir la naissance de l'univers avec un grand, grand télescope. En fait, non, ça ne va pas marcher, parce que même si je construis un télescope, je ne sais pas moi qui aurait la, la, la dimension de la taille de la Terre, par exemple, en orbite, hein, eh bien, je ne pourrais pas remonter plus loin, que, en gros, le Big Bang plus à peu près 200 ou 300 000 ans. Parce que euh, à cette époque-là, au moment où l'univers a été formé, les, les photons, les grains de lumière et, et la matière, étaient tellement chaudes et mélangées que ce qu'on appelle le libre parcours moyen d'un photon, c'est-à-dire la distance parcourue par un photon, était toute petite. Et dès que la, le grain de lumière a été émis par un atome, ben pas il était réabsorbé. Et donc l'univers était complètement opaque. Et donc euh, on ne voyait rien, il y avait un mélange de, de grains, de matière et de particules élémentaires et de photons. Et il a fallu attendre à peu près 200, 300, 400, 1000 ans pour que l'univers, en s'expandant, donc en grossissant, il se refroidisse et qu'il y a un moment où l'univers est devenu transparent et les photons ont pu se balader librement dans, dans, dans l'espace. Et donc, même si je construis un télescope hyper gigantesque, euh, je ne serais pas capable de voir ce fameux instant T égale 0, cette naissance de l'univers. Okay. Mais globalement, c'est aussi un des objectifs, hein, c'est de comprendre, euh, c'est un des objectifs de ce qu'on appelle la cosmologie, euh, de comprendre comment s'est formé l'univers. Donc, juste après le, le Big Bang, est-ce qu'on a fabriqué, par exemple, des petites étoiles au tout début, et que ces petites étoiles se sont regroupées dans des galaxies, ou est-ce qu'au contraire, on a fabriqué, euh, dès le départ, des grosses structures, comme des galaxies, dans lesquelles sont venues naître des étoiles, et puis euh, des, des planètes, tout ce qui nous qu Ok, donc ça, c'était la petite parenthèse, sur aussi euh, quand je vous dis qu'on ne voit pas de détails à la surface des étoiles, euh, c'est vrai, sauf pour une étoile, la nôtre, notre Soleil, puisque notre Soleil est tellement près qu'on est capable de voir, donc, mesurer son diamètre. Petite parenthèse, vous avez une idée de quelle est la dimension de, de cette boule de gaz Oui, c'est ça, 1,4 million de, de kilomètres, 700 000 kilomètres de rayon, donc 1,4 million de kilomètres de diamètre. Euh, donc si on mettait la Terre à côté, hein, la Terre, ce serait en gros cette petite tâche, -là, à peu près à l'échelle, hein, ce, ce serait tout petit, hein, donc le Soleil est quand même assez gros. Sauf que par rapport aux autres étoiles dans l'univers, encore une fois, c'est une petite étoile le Soleil. Donc il y a des étoiles qui font 50, 60 fois la taille, c'est-à-dire 60 millions de kilomètres de diamètre, donc beaucoup plus gros. Et puis ce qu'on voit là, c'est une belle éruption solaire. Donc On voit que notre Soleil, euh, ce n'est pas un truc morigon, euh, hein, c'est un, une étoile vraiment active. Il y a des particules, il y a de, de, de la matière qui s'échappe du Soleil et qui retombe dessus, comme il y a en permanence des comètes qui tombent sur le Soleil. Hein. Et ça, donc, ça, ça, ça produit des particules, notamment chargées, on appelle les plasmas, euh, des électrons, euh, qui viennent jusque sur la Terre. Et si on n'était pas protégé par ce qu'on appelle le champ magnétique de la Terre, euh, eh bien, on, on aurait disparu de la surface de la Terre depuis pas mal de temps, parce que ça nous aurait provoqué euh, des cancers, et en gros, ça casserait tout ce qui est des longues molécules. Euh, et et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit aussi des aurores boréales au niveau des pôles, hein, c'est que la Terre, ça ressemble un peu à un gros élément bipolaire, là. Et donc, le champ magnétique, les, les régions de le champ magnétique convergent au niveau des pôles. Et les particules émises par le Soleil chargées, quand elles rentrent dans l'atmosphère, elles suivent ces lignes de champ magnétique. Et euh, ça fait des belles couleurs, vertes un peu dans, dans le ciel, rouge, là. Et c'est vraiment lié à, à ce champ magnétique qui nous, qui nous protège des éruptions solaires. Et donc, il y a toute une discipline, d'ailleurs, de, de l'astronomie qui est en train de se développer en ce moment, qui s'appelle la météo spatiale qui essaye de prédire justement quel va être le comportement du Soleil. Est-ce que le Soleil euh, a des cycles comme ça d'éruption et d'émission de, de particules euh, Alors pourquoi vous allez me dire que ça ne nous change pas nous la vie de tous les jours Oui, sauf qu'on bah, a autour de la Terre des, des centaines, voire des milliers de satellites autour en orbite et que ces satellites sont vraiment sensibles euh, à ces particules chargées et qu'on a déjà perdu des satellites à cause des ruptures solaires qui ont envoyé... Euh, des, des gros flots de particules chargées euh, sur, sur la Terre, et donc euh, autour, enfin, qui ont détruit ces satellites. Ok. Donc ça, c'est pour maintenant vous parler euh, non plus des étoiles, mais euh, des galaxies. Euh, et donc ça, c'est ce que pourrait ressembler notre, euh, notre galaxie. Vous savez comment ça s'appelle, notre galaxie La voie lactée, effectivement. Donc c'est une galaxie qu'on appelle spirale. c'est original parce qu'effectivement, ça ressemble à une spirale. Euh, notre soleil serait une petite étoile dans un des bras de notre galaxie, on n'est pas du tout au centre hein, mais sur, dans, dans le, sur le, port, le pourtour le bord de, de notre galaxie ça pourrait être ce petit point blanc là ça pourrait être parce qu'évidemment euh, on n'a pas euh, de photos de notre galaxie puisque encore une fois on est donc nous la Terre tour autour du soleil et on a envoyé des sondes euh, celles qui sont les plus loin c'est les sondes Voyager qui ont tout juste euh, récemment euh, Atteint les limites de notre système solaire, mais on est infichu d'envoyer une sonde pour l'instant atteinte d'une autre étoile. Donc pour faire une photo de notre galaxie, il faudrait sortir de notre, de notre galaxie, s'éloigner et faire une photo. Donc ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une photo d'une autre galaxie, puisqu'il y a des milliards de galaxies hein, dans, dans l'univers, et dans chacune de ces galaxies, il y a des milliards euh, d'étoiles. De, okay. Donc il y a des milliards de milliards d'étoiles dans, dans l'univers. Et puis donc tout ça, ce que vous voyez aussi, c'est pas mal, donc il y a des étoiles, il y a du gaz, il y a de la poussière, beaucoup de poussière, les régions sombres là c'est de la poussière, et tout ça tourne, les spirales et tombe dans le centre, et dans le centre de, des galaxies, comme dans notre galaxies, on a ce qu'on appelle un trou noir. Donc c'est un truc hyper massif, très dense, avec un effet gravitationnel très fort, et qui avale tout la matière, le gaz, et la lumière aussi, c'est pour ça qu'on l'appelle noir, parce que même les photons qui pourtant n'ont pas de masse, sont euh, déviés euh, par l'effet gravitationnel du trou noir et tout ça tombe au, au centre du trou noir dans nos galaxies et dans les autres galaxies aussi. Alors ça, là, c'est pour vous parler un petit peu de, de, de comment on fabrique les étoiles euh, et la différence aussi entre les planètes et les étoiles. Donc euh, les, les étoiles, elles viennent de grands nuages de gaz euh, et de poussière, notamment. Alors quand on parle de poussière en astrophysique, c'est pas ce genre de poussière là, ça, ce type de poussière là, ça c'est une photo de euh, si vous prenez votre balai à la maison, vous l'agitez un petit peu, vous mettez ça sous un microscope pour regarder, mais qu'est-ce que vous allez trouver Vous allez trouver des fibres synthétiques, des poils, euh, des machins, enfin toutes les cochonneries qu'on a à la maison. Hein. Ça c'est la poussière à la maison. Euh, dans dans l'univers, dans l'espace, euh, la poussière euh, c'est ce qu'on appelle des grains euh, de carbone et de silicate, essentiellement. Hein. Donc, euh, alors, en, encore une fois, quand on parle de grains faut pas imaginer des graviers, des cailloux. Euh, les grains qu'on a dans ces grands nuages-là, ils font ils ont typiquement des tailles de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire un, un millionième de mètre. Donc c'est tout petit, hein. mais il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, quand, euh, quand on a un grand nuage de gaz, euh, il est soumis à une force. Alors, oui, pardon, ça c'est une image qui vous montre justement un énorme nuage de gaz. Donc là, on a c'est une photo, encore une fois, et on a l'impression qu'il manque des étoiles là-dedans. En fait, c'est simplement qu'entre les étoiles qui sont très loin et nous, on a un énorme nuage de poussière qui bloque la lumière des étoiles. Et, on la, et en fait, c'est à l'intérieur de ces grands nuages sombres où il y a beaucoup de poussière que vont se former de nouvelles étoiles. Alors, je n'ai pas beaucoup d'équations. Je crois que j'en ai deux dans cet exposé. Et là, je vous ai écrit en fait l'équation la, la, de la, la force qui domine l'univers. Est-ce que vous, connaissez, vous reconnaissez cette, cette force, là que j'appelle F Quelle est la force qui domine l'univers oui, la gravité. ouais. Ça, c'est la force de gravité, F, la force de gravité. Vous avez G, c'est la constante de la gravitation. M1, M2, c'est les deux masses, donc les deux, les deux corps qui sont face à face, et puis c'est divisé par la, la distance qui les sépare. Euh, R, la distance, au carré. Bon. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, par exemple, nous, euh, on a un effet gravitationnel. Hein. Alors, évidemment, je ne suis pas collé contre vous instantanément, comme ça, d'un coup. Pourquoi Parce que à l'échelle de la Terre, ce qui domine, c'est euh, la gravité de la Terre, hein, et donc ce qui fait que j'ai des pieds qui touchent par terre, ce qui fait que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil, donc c'est la gravité. Hein. Mais euh, ça veut dire aussi que même si r est grand là, euh, cette force, elle existe quand même, et que donc deux petits bouts de, de cailloux, de petits grains, euh, même tout petits, vont quand même, même s'ils sont séparés, se sentir l'un et l'autre et vont avoir tendance, avec le temps, à, de se, à se rapprocher l'un et l'autre. Et donc quand on prend un grand nuage de gaz comme ça, il va avoir tendance, avec le temps, à se condenser. Et qu'est-ce qui se passe quand je comprime un gaz Il chauffe, ouais, exactement. Alors pourquoi il chauffe euh, Parce que, euh, eh bien, on transforme ce qu'on appelle de l'énergie cinétique du mouvement en chaleur. En gros, si je vous mets là euh, à, à courir dans tous les sens et à vous rentrer euh, les uns dans les autres, je ne sais pas si vous avez déjà pris le, le métro euh, dans Paris ou euh, une soirée euh, dans une boîte de nuit un peu euh, étroite, quoi. Bah, y a, la, la température monte. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc, mes atomes vont avoir de moins en moins de place pour bouger, ils vont se cogner les uns les autres, et ils vont transformer du mouvement en chaleur, et la température au centre de mon nuage va euh, augmenter. Et ça, ça se teste facilement, quand vous prenez une pompe à vélo et que vous gonflez, hein, là où vous avez la main qui tient la pompe, ben vous sentez que ça chauffe, parce qu'effectivement le gaz est comprimé. Bon, alors je passe là-dessus, c'est ce que je viens de vous raconter. Ah oui, alors, juste euh, juste un petit détail aussi, euh, quand on a un nuage de gaz, euh, faut pas imaginer que le nuage de gaz il s'effondre sur lui-même comme ça, il se contracte et puis euh, il va fabriquer une étoile au centre. Non Ce qui va se passer, c'est un peu comme quand on n'est pas bon comme moi qu'on fait euh, je sais pas moi des crêpes euh, et qu'on mélange de la farine et de l'eau, si on mélange pas bien, ça va faire des grumeaux. Mais là c'est pareil. On ne va pas fabriquer une étoile, mais on va fabriquer plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'étoiles en même temps, c'est-à-dire qu'il y aura des petits grumeaux qui vont se fabriquer dans mon nuage de gaz, là, et chaque petit grumeau va avoir tendance à attirer la matière, et on va fabriquer plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'étoiles en même temps. Puis là, c'est toute une théorie qui dit, ben, c'est des modèles sur ordinateur qui disent ben, on doit fabriquer tant de petites étoiles, tant de moyennes étoiles, tant de grosses étoiles, euh, à partir d'un nuage de gaz. Alors ça, petite parenthèse aussi, euh, notre cas, notre Soleil, c'est un peu une, ex une exception dans l'univers, parce que notre Soleil, il est tout seul. ok euh, Il n'y a, euh, a pas une autre étoile très proche de lui. Or, euh, généralement, quand on fabrique des étoiles, on n'en fabrique pas une, mais on en fabrique plusieurs centaines encore une fois, et donc à peu près 75% des étoiles dans l'univers sont des objets multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule étoile, mais il y en a deux, trois qui tournent les unes autour des autres. Ça se voit dans, dans, dans un des premiers épisodes de Star Wars, hein, euh, sur Tatoine, là, on voit il y a deux soleils. Hein. Ben ça, typiquement, c'est quelque chose de très plausible parce que 75% des étoiles, euh, enfin des, ouais, des systèmes stellaires, sont pas simples mais sont multiples. Donc on pourrait tout à fait imaginer des planètes autour de, de systèmes stellaires avec non pas un, un seul lever couché de soleil, mais deux ou trois, voire plusieurs, si on a trois, quatre, cinq étoiles qui tournent les, les unes autour des autres. Alors. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que la température, quand je vous dis que ça chauffe, ça chauffe pour de vrai, hein, puisque à un moment, on atteint les 15 millions de degrés au centre de mon nuage de gaz. Donc, ça chauffe vraiment pour de vrai. Et quand on atteint ces 15 millions de degrés, eh bien, on déclenche des réactions de fusion nucléaire. Alors, la fusion, il ne faut pas confondre avec la fission. La fission, c'est ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires sur Terre. Hein, C'est-à-dire qu'on prend des gros atomes, comme de l'uranium, du plutonium, on le casse en morceaux et on récupère de l'énergie. Là, le Soleil, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire dans, dans les nouvelles générations de centrales nucléaires, c'est prendre des petits atomes, les coller les uns avec les autres pour en fabriquer un autre, un peu plus gros, et récupérer aussi de l'énergie. Et ça, c'est ce que fait le Soleil depuis en, en, en, à peu près 4,5 millions d'années. Donc, il prend l'élément le plus abondant dans l'univers, c'est simple, c'est le premier élément de la, de la classification périodique des éléments, là, le fameux tableau de Mandelayev. Le premier en haut à gauche, c'est H, l'hydrogène, donc il prend deux atomes d'hydrogène, il les colle ensemble et il va fabriquer un atome d'hélium. Okay c'est ce que fait notre Soleil. Et petite parenthèse, euh, c'est ce qu'il va commencer, continuer à faire euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus euh, d'hydrogène au centre. On va, en parler, on va en parler par la suite. Donc là, c'est la, la deuxième et dernière équation de mon exposé, euh, qui vous dit donc que euh, le Soleil, c'est ce qu'il fait, il prend quatre atomes d'hydrogène, euh, il les fusionne et il va fabriquer un atome d'hélium. Et puis il y a d'autres cochonneries qui restent, des positrons, des neutrinos et de l'énergie. Alors pourquoi il y a de l'énergie ben En fait, euh, il se trouve que la masse, quand on prend la masse de quatre atomes d'hydrogène, là si on les pèse, ben on s'aperçoit qu'elle est plus grande que la masse d'un seul atome d'hélium. Et en fait c'est ce qu'on appelle un, dé un, un défaut de masse. Et il y a un gars qui est fameux pour avoir euh, tiré la langue, mais il est fameux aussi pour... Euh, pour avoir dit un truc qui, qui dit E égale mc2, on a tous ça en tête hein, mais euh, des fois on ne on on se rappelle plus trop ce que c'est, E égale mc2 mais euh, E c'est l'énergie, M c'est la masse et C c'est la vitesse de la lumière au carré donc il y a un équivalent entre le, la différence de masse là et de l'énergie et donc comme avant et après ben, j'ai une différence de masse et ben je vais avoir effectivement un, un, une différence d'énergie alors juste pour aussi vous illustrer ça euh, quel est le, le, la quantité d'énergie fabriquée par une réaction de fusion thermonucléaire au cœur du soleil. Imaginez que c'est un peu le, les forge de l'enfer là au centre du soleil. Quand je fais une réaction de fusion thermonucléaire, combien j'ai mis d'énergie Je vous l'ai écrit en, en millions d'électrons-volts. Ça ne doit pas vous parler beaucoup, ça, le million d'électronvolts. volts Je vous l'ai mis euh, en joules. Donc, si vous avez fait un peu de physique, ça, ça va vous parler un petit peu plus. Mais je vous l'ai mis aussi en calories. Alors ça... Ça fait à peu près 10-15 calories. Ça, ça doit vous parler parce que si le matin vous prenez un bol de céréales, regardez combien vous avalez le matin au petit déjeuner de, de calories hein, avec un bol de céréales. Ben, vous, vous verrez que vous avalez quelques millions de milliards de fois plus de calories en prenant le petit déj le matin qu'en faisant une réaction de fusion thermonucléaire du Soleil. Donc tout ça pour dire que euh, une réaction de fusion thermonucléaire, c'est pas grand-chose. Alors pourquoi, pourtant, le Soleil il brille et il euh, y a quand même un truc là-dedans. En fait, ce qui se passe, c'est que le Soleil produit cette réaction-là 10 puissance 38 fois par seconde. Donc vous prenez un 1, vous mettez 38 zéros derrière, donc c'est un nombre gigantesque, hein. bah, si vous le multipliez par ce nombre tout petit, vous obtenez quand même quelque chose de très grand. Et donc, euh, effectivement, en moyenne, bah, le, le, les réactions de fusion thermonucléaire au cœur du Soleil euh, génèrent une grande quantité d'énergie. Et comme on sait qu'il y a à peu près, alors on n'en est pas à un près, hein, mais il y a 10 puissance 56 atomes d'hydrogène à brûler, on peut en déduire à peu près la, la durée de vie du Soleil. Euh, donc ça, euh, ouais, juste pour dire aussi, donc à euh, un moment, notre Soleil, il va avoir euh, transformé en fait euh, tout oh, pardon, il va avoir transformé tout l'hydrogène en hélium. Ben, ce qui va se passer, c'est que il va être capable de fusionner à nouveau l'hélium en quelque chose d'autre. Et quand on prend le, à nouveau ce fameux tableau périodique des éléments, là, on regarde, il y a l'hydrogène, après il y a l'hélium, et bien à côté, après il y a le carbone, et puis après il y a l'azote, et etc. Et en fait, ce que va faire le Soleil, c'est qu'il va fabriquer, les uns après les autres, au cours de sa vie, tous les éléments, toute la classification périodique des éléments, jusqu'à peu près au niveau du noyau de fer, FE. Fe. Et donc tous les éléments qu'on retrouve sur Terre, cette table-là, euh, nous, notre corps, euh, nos cheveux, euh, tout ce que vous voulez, ça a été un jour fabriqué au cœur d'une étoile. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était un peu tous les enfants des étoiles. C'est vrai que s'il n'y avait pas des étoiles sur Terre, pardon, <rire> s'il n'y avait pas des étoiles sur Terre, il y aurait que de l'hydrogène dans, dans l'univers. Et donc, ce sont toutes les étoiles, notamment ces fameuses étoiles massives, qui ont évolué très vite qui ont fabriqué tous les éléments chimiques qu'on retrouve sur Terre et qui nous composent. Tout ça jusqu'au fer. Au-delà du fer, les éléments plus lourds que le fer, notamment les éléments radioactifs par exemple, eux, ils sont fabriqués au moment de l'explosion des étoiles massives, ce qu'on appelle des explosions de supernova, mais j'en parlerai un petit peu par la suite. Ok. Euh, donc ça, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu... Euh, euh, c'est une simulation qui vous montre comment on fabrique donc encore une fois euh, les, les, une étoile, donc à partir d'un grand nuage de gaz. Alors oui aussi, petite parenthèse, généralement le nuage de gaz, il s'effondre pas sur lui-même comme ça d'un seul coup, il se met à tourner aussi, ok Et c'est pour ça aussi qu'en tournant, il va s'aplatir, il va fabriquer ce qu'on appelle un disque. Et donc ce qu'on peut voir d'abord deux choses, on voit que ici ça tourne relativement vite, et puis là ça tourne plus lentement. Ça c'est ce qu'on appelle la conservation du moment angulaire. Vous l'avez tous vu à la télé quand vous avez un patineur qui tourne sur lui-même en écartant les bras, il tourne lentement et puis quand il rapproche les bras de son corps, il se met à tourner de plus en plus vite. Mais ça, c'est exactement la même chose. Et donc au centre, on va fabriquer une étoile là. Et puis ce que vous voyez petit à petit, ce sont des planètes qui sont en train d'être formées à partir des restes de ce qui a donné naissance à l'étoile. Et en fait, à partir des grains de poussière qui restaient, hein, qui restent de la naissance de l'étoile, ces grains vont avoir tendance à se coller les uns les autres. Et on va fabriquer, petit à petit, euh, des grains de plus en plus gros, des petits bouts de cailloux, des astéroïdes, des astéroïdes qui vont se coller les uns avec les autres, font fabriquer des planétoïdes. Et puis, de temps en temps, il y a un gros planétoïde qui va en rencontrer un autre gros, qui va se taper dedans et qui va redonner des petits graviers. Et puis, de temps en temps, ça va se passer relativement bien et ça va fabriquer un truc encore un petit peu plus gros. Et ça, c'est aussi un truc qu qui marche très bien à l'Observatoire de Nice et à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Hein. On a ce qu'on appelle le modèle de Nice, parce qu'il a été développé à Nice. Hein qui explique maintenant de façon très rigoureuse et très bien pourquoi notre Soleil, enfin notre système solaire ressemble à ce qu'on observe, c'est-à-dire des planètes telluriques petites proches de l'étoile, avec un sol solide, et puis des planètes géantes gazeuses relativement loin du Soleil. Okay. Alors ça, ce que c'est une photo aussi, une belle image d'une constellation assez connue. Euh, qui vous montre un ensemble d'étoiles, donc c'est ce que je vous disais, au lieu de fabriquer une seule étoile, on en fabrique plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, toutes ces étoiles-là, qui sont relativement chaudes parce qu'elles sont bleues, euh, ont été formées, et on voit encore un peu le drapé là du gaz qui les entoure. Est-ce que vous, savez, vous avez une idée de comment ça s'appelle cette constellation Non, c'est pas elle. Pas... Non, non plus Ça pourrait, ça pourrait ressembler à une genre de casserole, ouais. Mais, non, non plus. Non plus. En fait, vous connaissez le nom de cette constellation en japonais. Je suis sûr que tout le monde connaît le nom. Alors, vous savez pas que vous parliez japonais, mais je vous l'apprends. Vous parlez japonais et vous connaissez le nom de cette constellation en japonais. Parce que, en japonais, cette constellation, elle s'appelle Subaru. Et Subaru, le constructeur japonais, il a pris un petit un une, une, une, un sigle là devant ses voitures, là, un, un petit ovale. Il y a des étoiles dedans. Hein. Ben, des étoiles qu'il y a dedans là, c'est cette constellation Subaru, qui en français s'appelle les Pléiades. Et euh, cet ensemble d'étoiles, récemment formé donc, les Pléiades, hein, ça a été euh, utilisé comme symbole pour euh, le constructeur japonais. Et donc, ce sont des, un ensemble d'étoiles relativement jeunes, un amas, ce qu'on appelle un, un amas ouvert d'étoiles qui ont tout à peu près le même âge, parce qu'elles ont été fabriquées au même au même moment. Alors, ça c'est pour vous parler un petit peu de, de ce que je vous ai déjà dit, hein, c'est-à-dire que euh, notre Soleil euh, compte, comme, va fabriquer donc tous les éléments chimiques de la classification périodique des éléments, l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène, et, et tout y là hein. mais en fait euh, sa structure va se modifier et au lieu de faire des réactions de fusion thermonucléaire au, au cœur, et, et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est un truc très important, la, la, la vie d'une étoile, c'est le combat entre deux forces. Il n'y en a pas 12 000, il y en a deux. Il y a les forces nucléaires au centre qui fabriquent de l'énergie et qui veulent faire exploser l'étoile, donc qui poussent le gaz vers l'extérieur. Et puis il y a l'autre force qui, elle, s'oppose à ça, c'est la gravité, qui, elle, au contraire, veut au maximum comprimer l'étoile. OK et donc la, la durée de vie d'une étoile, c'est vraiment l'équilibre entre ces deux forces, la gravité qui veut comprimer au maximum et les forces nucléaires qui veulent au contraire faire exploser l'étoile. <coughs> et donc en fait, euh, la structure de mon Soleil au, au cours du temps va être modifiée et va ressembler un peu à une structure en oignon. Je ne sais pas si vous avez coupé un oignon déjà en deux, mais vous voyez, il y a une genre de coquille comme ça. Et bien c'est ce qui va se passer dans le Soleil euh, au cours du temps. Il va y avoir de la, de la fusion qui, va, qui, va, qui ne va plus se faire uniquement au cœur, mais aussi en périphérie. Et les réactions de fusion se faisant en périphérie, ce qui va se produire, c'est que mon étoile va avoir tendance à gonfler. D'accord, son, son diamètre va augmenter. Et c'est ce qu'on voit là. Alors ça, alors ça, c'est pas une image, c'est une simulation numérique d'un collègue de l'observatoire là. Ce qu'on appelle une géante rouge. Donc c'est la surface d'une étoile, et c'est à peu près la surface de ce que va devenir notre Soleil. Hein. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des cellules de convection. C'est simplement le gaz qui remonte et qui est brassé à la surface de l'étoile et qui replonge à l'intérieur du Soleil. Et ce que vous voyez par contre ici, je ne sais pas si vous avez vu là, mais ça c'est le Soleil actuellement. Donc c'est ce petit point-là, il fait, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, 1,4 million de kilomètres hein, à l'échelle. Eh bien ce petit point, notre, notre Soleil, va devenir, quand il va arriver dans, dans à peu près 4,5 milliards d'années, va devenir ça, une géante rouge. Et donc si vous mettez les planètes telluriques à l'échelle c'est-à-dire qu'elles sont à peu près là, hein, elles tournent autour du Soleil, comme la Terre, Mars, Vénus, eh bien vous avez tout de suite compris que, ben, en fait, elles vont tourner à l'intérieur du Soleil. Donc c'est pour ça que je vous disais, dans 4,5 milliards d'années, c'est cuit, pour de vrai, hein. si on n'est pas capable de partir ailleurs, euh, on, on va euh, disparaître. Bon, il y a beaucoup plus... Euh, vous ne jetez pas sous le tram tout à l'heure, hein, en disant c'est la fin du monde, il hein. euh, y a plus de chances de vous faire écraser d'ailleurs euh, euh, en traversant la route, que de, de voir la fin de notre Soleil, parce qu'encore une fois, 4,5 milliards d'années, on, on a fortement de, de fortes chances de s'être euh, autodétruit, d'avoir à épuiser les ressources propres de la Terre, enfin, qu'il se soit placé plein de trucs avant d'arriver à la fin de vie de notre Soleil. Ok, euh, alors ça aussi c'est une autre, une autre animation, pour vous montrer qu'il va se passer quand même autre chose, au-delà de, du fait que notre Soleil va gonfler, donc il va... Il y a aussi de, du gaz qui va s'échapper du soleil, hein, donc il va gonfler, puis il va commencer à répartir la matière, euh, le gaz, en superficie. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, là. Euh, il, il perd, il, il émet du gaz. Et d'ailleurs. Entre parenthèses, c'est justement pour ça qu'on fabrique des, des, des, des, des planètes avec des éléments chimiques au-delà de l'hydrogène. De, de de de oui. de, de de Et puis vous avez vu, il y a ce genre de bulles. Enfin, c'est la petite époque, il y a, ici. Et alors, c'est une véritable. Ça, c'est pas une animation pour le coup, c'est une véritable image. Là, on va dézoomer. Euh, voilà, ça va revenir en arrière, on se rend compte de la forme de, de, de l'objet. Là, pour le coup, on a un peu trop zoomé, donc on voit quand même que le gaz s'échappe vraiment. Alors, là. Là, ça ressemble à un peu une zone de bulle de cintre. Donc, c'est la petite étoile qui est ici au centre, qui a vraiment soufflé les couches périphériques de sa surface, dans lesquelles on retrouve plein de démarchies, hein. et ça, ça c'est ce qu'on appelle une débeuse planétaire. Donc notre soleil aussi va euh, devenir une géante, va passer par une phase débeuse planétaire, et puis là, il va rester un truc, et euh, le truc qui reste au sens, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Notre soleil amènera sa vie sous souvent d'une naine blanche. Alors je vous ai dit, parce que c'est assez, assez joli, il y a toute euh, une imagerie des débeuses planétaires, hein. Euh, tout ça, c'est le même processus, hein, c'est les mécaniques de solitaires, mais et on voit, voit qu'elles ne sont, sont pas toutes sériques, hein, elles ne sont pas toutes rondes. Il y en a qui sont plutôt enfin, bipolaires, comme celle-là. Euh, et ça, c'est lié oui. fait, encore une fois, qu'on euh, ben, n'a pas des fois une seule étoile, mais plutôt deux ou trois étoiles qui tournent les unes autour des autres. Et donc, on a des axes privilégiés pour que le gaz s'échappe des l'étoile et ça ne fait pas être complètement euh, sérique. Et puis aussi, toutes les couleurs qu'on peut voir traduisent en fait différents éléments chimiques euh, éjectés par l'étoile euh, au moment de, de Enfin, de, de, de scène. Alors là, pour les étoiles les plus grosses, je crois que la même je je sais pas pourquoi elle a refusé de marcher, c'est la fin. Et... Bon. bon, tant pis. Les étoiles les plus grosses, elles, leur, leur fin de vie va être beaucoup plus rapide du coup, parce que ce qui va se passer, c'est qu'arriver euh, au noyau de fer, le noyau de fer, quand on dit le fer, c'est dur, on hein, peut faire enfin, je des jeux de mots, mais. Voilà, là, bref, le, le, le fait, on a a l'étoile parallèle à la, la fusionner. Et donc, si on arrête la réactions de fusion thermonucléaire au cœur de l'étoile, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je vous ai vous raconter, c'est que la gravité, d'un coup, va l'emporter. Et donc, l'étoile, si la de fusion nucléaire s'arrête, elle va non pas exploser dans un premier temps, mais elle, elle va imploser. C'est-à-dire qu'elle va s'effondrer sur la même euh, et puis, donc, alors, le noyau va ça se, se comprimer, va se, se comprimer. Se se comprimer et si l'étoile a une masse, masse grande mais pas trop grande, ce qui va euh, rester, c'est ce qu'on appelle une étoile à deux trous, ce qu'on appelle un pulsar, Et donc un pulsar, c'est à peu, peu près l'équivalent d'un noyau atomique, c'est-à-dire un noyau qui nous compose, atomique, est un un bio bio bio qui compose ça fait en gros 10 mètres, donc un dixième de milliardième de mètre, c'est tout petit. Eh bien, on faut imaginer une étoile qui, au lieu d'avoir un dixième de milliardième de mètre, aurait en gros une vingtaine de kilomètres de rayon. Euh, mais, mais qui aurait la même densité, de densité de qu'un de noyau euh, UVR. Donc c'est quelque chose qui a une gravité énorme, à un pulsar, et puis ça tourne sur lui-même de façon très très régulière, tellement régulière d'ailleurs que euh, deux, deux choses, choses. De la première fois qu'on a détecté un pulsar, on a cru qu'on était en contact avec une civilisation ex extraterrestre. C'était en Merci. Parce qu'effectivement, on voyait un truc qui, qui est, est, est, est, est bleu comme, comme ça dans le ciel, de façon, façon hyper s'est C'est tiens, il y a des, des bonhommes là-haut qui sont en train de, de faire des coups de flamme, disant on est là. Et crabe. Voilà. Et donc, donc on, on, on s'est aperçu, aperçu qu'en fait, ce n'était pas du tout des extraterrestres, mais c'était vraiment une étoile en rotation sur la même un peu comme un phare au bord d'un port. Vous avez un faisceau de particules qui vient vers vous, donc la lumière qui vient vers vous, qui part, on ne le voit plus, puis on le voit à nouveau, on ne le voit plus, et la alors, c'est très, très régulier, régulier c'est tellement régulier On utilise maintenant les, les, les poussards depuis pas mal de temps, comme horloge aussi. Pour mesurer le temps, c'est bien plus régulier que les horloges atomiques, pour certains. Euh, sauf que maintenant, maintenant, on a été capable euh, de mesurer euh, très précisément aussi la rotation des poussards, et on s'est aperçu que certains poussards ralentissaient, et ils ralentissent parce qu'en fait, ils élèvent des particules qu'on appelle ondes traditionnaires. Ondes traditionnaires, des ondes gravitationnelles. Des ondes gravitationnelles qu'on il y a très longtemps, là, qu'on vient de détecter, avec un interferonnage, avec un Ligo virgo euh, du côté de l'Italie euh, et des États-Unis. Bref, euh, donc si ]popit. mon étoile est massive, mais pas trop, qui il va rester même quelque chose qui va rester sur ce fameux pulsar, ce fameux étoile à neutrons. Maintenant, si. Euh, alors, pardon, oui. Juste pour vous dire aussi, c'est que, que. Donc, le, les, les, les étoiles vont s'effondrer parce que l'action thermométrique en ce sens à s'arrêter, donc la matière va se condenser, va arriver sur le noyau très dur de ce pulsar, et pour, et pour le coup, à rebondir, à repartir dans l'espace, et là, donner naissance à ce qu'on appelle des de supernova. supernova. Est, est ce que vous voyez là sur cette image-là, c'est tout un ensemble donc, de, de gaz qui, qui traduit en fait, en la fin de mort de l'époque de, classique de, de, de qui ont dispersé dans l'espace tous les éléments chimiques, donc de ce fameux tableau de classification qui a mis des éléments dans le VIF, mais également au-delà du fer. Parce qu'au moment où les tours du de l'étoile est capable de synthétiser des éléments encore plus beaux que, que le fer. Le silicium, le fer et le calcium. Oui, okay, notamment, oui. Alors pour, pour les étoiles, étoiles les plus, plus massives, plus massives euh, vraiment très, très massives, massives, ce qui va se faire, passer, c'est qu'en fait, fait l'effondrement ne va pas pouvoir s'arrêter. Et c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, avoir l'essence à l'étoile à deux trous, plus simple. Et donc l'étoile va s'effondrer indéfiniment sur la même et c'est ce qu'on va appeler un trou noir. Donc, les trous noirs, ce sont des étoiles très massives, extrêmement massives, qui s'effondrent en fin de vie, et qui donc donnent euh, ces fameuses singularités-là. Singularité alors, alors, ne me demandez pas, pas qu'est-ce qu'il y a derrière un d'un trou noir, parce qu'on n'en sait rien. Euh, après, euh, après, la physique qu'on euh, peut faire à l'intérieur du trou noir, euh, c'est un petit peu particulier. Euh, certains pensent qu'on euh, pourrait euh, voyager en rentrant dans un trou noir, en ressortant à un autre endroit de l'univers, ce qu'on appelle des trous de verre. Euh, tout ça, ça c'est joli, mais c'est que des théories mathématiques, hein, de euh, voilà, des solutions d'équations. Mais on n'a on a, on a, on a jamais, on n'est pas capable de, de, de tester ça. On n'est pas capable de tester ça parce que, là, premièrement, le tout noir, le proche de nous au centre de notre galaxie, il est beaucoup trop loin pour y aller. Hein, c'est Ça s'appelle Sinus ouais. le proche trou noir au centre de notre galaxie. Et puis, euh, puis le problème aussi, c'est que si on s'approche, très proche d'un tournoi, les effets gravitationnels sont, sont tels que la différence de raté entre par exemple mes pieds et la tête va faire que je vais être instantanément euh, disloqué. Alors ça, c'est un peu moins bien fait dans le film interstellaire, où ça s'approche d'un tournoi. En fait, à cause de, de, de, de, de l'effet gravitationnel du tournoi, et surtout de, des, effets, dire, des effets de marée, euh, n'importe quel corps qui s'approche d'un tournoi va être à l'effet de marée complètement disloqué de oui, quoi que ce soit donc pour l'instant on n'est pas encore fichu de rentrer à l'intérieur d'un euh, d'un autre ah, loin de là ok donc maintenant je vais vous parler quelques mots sur euh, euh, ces ah. fameux extraterrestres euh, et pour oui. vous dire que hier j'ai regardé donc euh, sur, euh, sur mon collègue de l'observatoire de Paris qui, qui, euh, qui a une base de données et des comptes donc le 22 avril 2016 on a pour euh, l'instant détecté 2109 exoplanètes. Alors, ça, ça c'est assez récent, parce que je vous aurais fait cet exposé il y a un peu plus de 20 ans. Ben, là, je vous aurais dit que euh, des exoplanètes, c'est-à-dire des, des planètes qui tournent autour, autour d'autres étoiles, euh, on pense que ça existe, mais on n'en a jamais euh, encore en détecté, on n'en jamais vu. La, La première exoplanète qui a été détectée, c'est pas les Américains, c'est en France, à l'Observatoire de Provence. C'est Didier Pellos et Michel Bayor qui sont une équipe franco-suisse, hein, qui ont observé sur des étoiles de 2 mètres, je un sais de dans et qui ont vu qu'en en fait, à cause de, des étoiles anglofones, de gravité, ce que disait la force de l'univers, hein, eh bien, on, ils sont, parce que étoile qui aurait dû normalement ne pas bouger, c'est la réalité toute hein, seule, sans la planète autour, eh bien, là, elle avait un petit mouvement comme ça, dans le plan du ciel, simplement, parce qu'autour de cette étoile là il y avait une grosse planète euh, de type encore plus Jupiter, hein, qui avait aussi un effet gravitationnel et qui avait tendance à tirer les voies matérielles. Et donc euh, c'est comme ça que les premières exoplanètes ont été détectées par cet effet de petits mouvements réflexes comme ça de l'holobotage de, de, de l'événement ciel, hein, liés au fait qu'il y avait une grosse planète tournée autour. Elle s'appelle 51 Pegase, et en décembre 1985. Didier Kilogre a découvert 70 Virginis B au-delà de Pluton. Euh, J'ai Wikipédia oui ou avec quoi, moi, c'est bien. bien. Alors, ça, ça c'est pour vous montrer aussi que, que en fait, euh, quand, quand on regarde le vous... volume euh, des, des, des étoiles qu'on a explorées, euh, là, là c'est vraiment un schéma. C'est hein. un petit schéma. On voit le, le Soleil et donc, c'est ce que nous avons dans bras de la galaxie. Et donc, on voit qu'à peu près, on a à peu près exploré 300 années lumière autour de notre Soleil. Tout ça ah, pour vous dire qu'en que que qu explorant vraiment le voisinage des galaxies, on a déjà détecté beaucoup plus de 2000 exoplanètes. Sachant que dans notre, notre galaxie, il y a des milliards d'étoiles, oui. euh, il, il y a certainement des milliards euh, d'exoplanètes, et non. en plus dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. galaxies. Donc il y a des milliards de milliards d'exoplanètes dans l'univers. Et, et donc, la plupart de nos collègues, on pense, et on pense tous qu'il y a de très fortes chances qu'il y, y ait de la vie d'ailleurs qui puisse se développer. Et donc et un des objectifs bah, maintenant euh, de l'un de la fils, c'est d'essayer de mesurer euh, et de créer non plus des grosses euh, exoplanètes de, de, de type géantes. géante. Euh, pourquoi Parce que, Parce que ces planètes-là, elles sont gazeuses. gazeuses. Et donc pour développer une civilisation à la surface d'une boule de gaz, c'est pas terrible, évidemment. Euh, pour construire des, des appartements, c'est moyen. Euh, mais mais bah par contre, on, on essaie de détecter plutôt des, des planètes on a fait des théorique, donc avec un sol solide, de typiquement de la taille de la Terre, Terre euh, pour, pour lesquelles de la vie aurait pu se produire. Et cette planète s'appelle Kepler 62f. Ouais, Kepler 22b, mais c'est Kepler 62f qui est habitable. Alors il y en a. Je vous en ai mis tout un panel là justement. Donc, euh, qui ont été développés, qui ont été observés, observés par un satellite qui s'appelle la Kéber, c'est qu -ce -ce pour que ça, ça qu'elles sont des, des petits noms. Si vous avez à l'échelle la Terre, si vous avez Mars, donc si on dit que la Terre, typiquement, c'est un facteur 1, vous avez différentes planètes, donc TBB qui, qui ressemblent plus ou moins euh, à la Terre, et qui, alors là, là, là évidemment, on n'a pas. Ça, c'est des images telles vous pourriez imaginer ces planètes, parce qu'évidemment, ce n'est pas des photos de ces exoplanètes. Et, Et on a là, on a encore un dessus pour l'instant, de faire l'éliminage de euh, notre exoplanète. Mais oui. il y a aussi les 436 b qu'ils ont oublié. Ouais, euh, mais elles ne sont, sont pas, pas toutes, toutes là, les il y en a 2000. 000. Il y en a 2000, mais je ne les ai pas oui. toutes oui. là. Oui. Parce que sur les 436 b uh, il y a beaucoup d'eau. On va en parler tout ensemble, laissez-moi terminer, parce que sinon je Et... ne vais pas y arriver. Alors alors là, justement, elles ont des diamètres parce qu'on a été capable de, de mesurer pour le, le, le coup, le leur, leur, leur, leur, leur, leur diamètre. diamètre. Là, là je vais en parler tout, tout de suite C'est une technique qu'on utilise pour, pour, mesurer pour mesurer justement les diamètres de ces exoplanètes, qui est une technique qu'on appelle le, le transit, planètes, planètes, de augmentation. C'est-à-dire que là au lieu d'utiliser le fait que quand on a une grosse planète qui tourne autour de une elle a tendance à tirer les étoiles. Là ce, là, ce qui se, se passe, c'est que, que quand la planète passe devant, devant l'étoile, dans son étoile, devant étoile et bien elle va bloquer une petite partie de la lumière de l'étoile. Donc c'est ce qu'on voit sur cette image-là, vous voyez ces deux petits points point qui est là. là. Et donc, donc euh, au départ, si on dit que l'étoile la la planète, planète la planète, émet un flux qui vaut 1, donc l'étoile va passer devant, et le flux va diminuer, et puis le temps qu'elle traverse la surface de enfin passe devant l'étoile, et bien ça va bloquer la lumière, ça va bloquer, et puis quand ça va ressentir. De, de, de l'étoile, et bien de la lumière à revenir. Et donc, euh, en fonction euh, du rapport entre la dimension, justement, de la taille de l'étoile et de la taille de la planète, et bien ça va faire, faire des trous, des creux, comme ça, plus ou moins grands. C'est-à-dire que là, là, par exemple, si on a une planète plus grosse, et bien on va avoir un trou beaucoup plus profond, parce qu'elle va bloquer beaucoup plus de lumière. Et donc, c'est quand on connaît, si on connaît par ailleurs, ce qui n'est pas beaucoup plus bien, mais. Si on connaît la taille de l'étoile, et qu'on mesure le creux fait par l'occultation de la planète, on peut en déduire euh, sa, sa dimension. Et si on connaît aussi euh, sa dimension, si on connaît sa masse, par exemple, parce qu'on est capable de mesurer la période de rotation, par les voies qui, qui paient, paient, paient, on va en déduire la masse. Et si on connaît donc, sa masse et son rayon, on en déduit sa densité. Et donc on, on est capable de dire bien, si la planète est en occurrence géante, et gazeuse, ou si elle est plutôt petite et théorique, parce qu'elle est considérée euh, d'une une planète rocheuse. Donc ça c'est un ensemble de différentes planètes avec de différentes formes de, de lumière qui permettent de, de, qui, qui typiquement vont euh, renseigner sur, si encore une fois, euh, la, la dimension, la taille et à quelle distance tourne euh, la planète de son étoile. Alors, ça, ça c'est aussi un autre angle d'autres exoplanètes, euh, hein, qui est qui prend différents noms, CNB, 5 d UB, voilà, qui sont ce qu'on appelle des oui. super -jupitaires. parce que vous avez ici Jupiter à l'échelle, et vous voyez que c'est des planètes gazeuses encore plus grosses que Jupiter. Et ici, vous avez à, à peu près à l'échelle la lettre. Ok, donc ça, c'est assez. Donc, ça, c'est euh, ce qu'on essaye de, de faire, faire maintenant, donc, donc ça, c'est un peu des. des... Des techniques qu'on appelle indirectes, c'est-à-dire qu'on essaye de mesurer effet de les effets gravitationnels des planètes géantes ou, ou euh, plus grosses que sur Terre. On essaye de mesurer les effets d'occultation de, de, de la planète quand elle passe devant l'étoile. Les effets de transit. Voilà, les effets de transit. Et ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment de l'énergie directe, c'est-à-dire direct, mesurer directement la directement lumière qui vient de la de planète. planète. Alors ça, c'est un peu on va dire parce qu'il qu y a au moins un facteur d'un milliard entre la lumière euh, de l'étoile et, et la lumière, lumière réfléchie par, par la planète parce que je vous rappelle que les planètes c'est la différence entre l'étoile et les planètes les planètes, elles, elles, elles, elles, elles pas de lumière elles réfléchissent la lumière de l'étoile donc euh, si, si j'enlève mon soleil au centre du système solaire je vais verrai plus la euh, lune euh, euh, euh, par exemple je vais plus Mars et tout ça parce qu'elles réfléchissent à la lumière du soleil et donc c'est la problématique c'est un peu comme si vous avez une voiture qui arrive là-bas sur vous et à côté, vous avez une petite lusiole. Et si ce que vous voulez voir, c'est justement la, la lumière de la fiole. Et donc, un des premiers réflexes que vous avez quand vous avez éliminé, vous, vous mettez la, la pas main devant, pour masquer, masquer un petit peu le les phares de votre voiture en face. C'est exactement cette technique qu'on utilise avec les télescopes. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre un genre de poufaitis au centre d'un télescope, pour bloquer, vous voyez ici la pour bloquer la lumière de l'étoile, et les voir s'il n'y a pas quelque chose autour. Et bah, par exemple, on voit ici, là, ce petit point euh, bah, bon, c'est effectivement une exoplanète. Alors c'est compliqué, c'est compliqué ah, parce que l'étoile, encore une fois, une fois, au centre de mon télescope, elle sont toute petite. C'est quasiment un point. Hein. Et que le, donc le conflit qu'on va mettre au centre du euh, télescope, il faut quand même qu'il soit tout petit, suffisamment petit, euh, mais pas trop non plus pour bon. qu'il bloque la lumière, mais et si est trop courant, grand, mais par exemple, très, très facilement, bien, les, les, les planètes, planètes qui, vont, qui vont nous intéresser à l'échelle, elles peuvent être aussi à l'intérieur du conflit, donc on ne les verra pas. Bref, Bref tout, tout ça pour dire pourquoi Alors, pourquoi on veut ça, parce que si on, si est, on est capable de développer directement de la lumière qui vient de, de ces exoplanètes, on peut lui mettre ce système d'aspect qu'on donc un outil qui va analyser la composition chimique de la planète, et donc on va être capable de voir si, par exemple, il y a des traces d'activité... Sur cette planète, euh, je ne sais pas, on a du molécule de carbone, on a de la chlorophylle, il y a, il y a des plantes qui au-dessus. Hein, et donc, euh, dès, dès maintenant, déjà, on est en train de travailler à des spectrographes, spectrographes, spectrographes très sensibles qui, font, qui, sont, qui sont capables donc, de, de, de, de, de discerner, de, de, discerner, de, de faire la différence entre le spectre, spectre donc, donc, de l'étoile avec tous les éléments chimiques qui composent l'étoile, et des spectres des planètes qui peuvent tourner autour pour essayer de voir s'il n'y a pas, donc encore une fois, des traces d'activité. Euh, lié à euh, des civilisations, pourquoi pas à la surface de ces planètes ou de la vie. Alors, ça, si, si, ça, c'est une vraie image. C'est une vraie image de ce qu'on a fait, ce qu'on appelle un coronographe. On a sur le VLT un instrument qui s'appelle Sphère, qu'on vient d'installer il n'y a même pas un an. Si, oui, il y a peut-être un an maintenant, ouais. Euh, et qui, qui joue exactement ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un coronographe. Le premier à avoir fait ça, c'était Lyon sur le Soleil qui était capable de faire une éclipse artificielle de soleil, donc en masquant le disque solaire, hein, comme le faisait la Lune de façon naturelle, ça permettait de voir euh, tout ce qu'il y avait autour de, du soleil, la couronne solaire, les éruptions et tout ça, mais là, euh, l'instrument, cet instrument qui s'appelle sphère, donc sur le VLT, euh, bouche la lumière de l'étoile pour essayer de mesurer et de voir directement des, des exoplanètes. Donc ça c'est vraiment un truc qui marche et qu'on qu fait actuellement. C'est vraiment la limite de la technologie actuelle et on est en train d'essayer d'inventer des nouveaux systèmes, notamment pour ce fameux extrêmement large télescope de 40 mètres qui va venir, hein, pour essayer de voir des étoiles, enfin surtout des, des planètes donc de, de plus en plus faibles et de plus en plus proches de, de l'étoile. Très peu. Alors, j'ai pas le chiffre, euh, mais ça doit se compter sur le doigt euh, d'une main ou peut-être de deux mains, mais même pas. peut-être si on en a vu quatre, 5 comme ça, ça doit pas être euh, par des mes mesures vraiment directes. Euh, très peu. Mais, les neuf dixièmes, euh, les 9,9 dixièmes de toutes ces exoplanètes, de, de ces 2000 exoplanètes, ont été détectés plutôt par des techniques de mesure de transit ou des mesures euh, liées à, la, à des l'effet à gravitationnel dont, dont je vous ai parlé là. Euh, je ne sais pas, euh, euh, je, euh, exactement je ne sais pas, Faut regarder un, un coup de Wikipédia, euh, je, elle est dans notre galaxie, ça c'est sûr, hein, euh, puisque euh, là tout ce que je vous parle, la détection évidemment c'est des, des étoiles de notre galaxie, mais euh, je ne sais pas exactement euh, la, la distance. Euh, voilà, donc ça encore c'est d'autres exemples. Bon, ben voilà, d'imagerie. Alors là, c'est, ça c'est après c'est tout un, un jeu. Les gens se sont amusés, ont amélioré les techniques de traitement d'image et ont repris des anciennes données du HST qui est le télescope spatial Hubble en orbite autour de la Terre pour essayer justement de la, faire de la détection directe d'exoplanètes. Et pour certaines, ça a marché. Euh, ils ont détecté en fait des exoplanètes aussi. Euh, alors ça c'est pour vous parler aussi de détecter une exoplanète, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie forcément euh, dessus. Alors, pourquoi Parce qu'on pense que si la vie s'est développée à la surface d'une planète, euh, telle qu'on la connaît, en tout cas la vie telle qu'on la connaît sur Terre, hein, c'est vraiment lié à un truc hyper important qui est la présence d'eau liquide à la surface de la planète. Et euh, il se trouve que pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète, il ne faut pas qu'elle soit à n'importe quelle distance de son étoile. Ici, c'est un diagramme qui vous montre la distance en unité astronomique, d'une étoile, en fonction de la masse de l'étoile. Donc notre Soleil c'est gradué en masse du Soleil, c'est 1, c'est là, hein, et la, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc la Terre, elle est pile-poil ici. Donc on peut voir que on aurait pu être, donc on est à une unité astronomique, hein, on aurait pu être un poil plus près de notre étoile, donc en gros à 0,7-0,8 unités astronomiques, un peu plus proche, et l'eau aurait toujours été liquide à la surface de la de, de la Terre. Par contre, si on rapproche un peu trop la Terre du Soleil, ben pour le coup, l'eau va bouillir, donc ça va devenir du gaz, et les océans vont s'échapper. À l'inverse, si euh, notre Terre était un poil plus grand, plus loin, pardon, à 1,1 unité astronomique, et bien là, pour le coup, les océans auraient été gelés et on aurait des océans de glace à la surface, hein, et pas d'eau liquide. Alors Pourquoi de l'eau liquide euh, Parce que l'eau liquide, c'est quelque chose qui va, nous, qui va protéger euh, les premières briques de la vie, notamment les acides aminés et les premières chaînes d'ADN qui ont été fabriquées au tout début de, de la naissance de, de la Terre hein, et du Soleil, notamment du rayonnement ultraviolet euh, important euh, au moment où l'étoile s'est formée. Donc, et tout ce rayonnement uv est vraiment très violent et au delà de l'uv d'ailleurs et aurait tendance à casser en fait ces grands ces atomes ces grandes chaînes d'acides aminés ou d'adn et donc on pense qu'il faut qu'il a fallu qu'il y ait de l'eau pour protéger justement du rayonnement solaire c'est aussi pour ça que on se met de la crème solaire quand on est en plein soleil parce que le rayonnement uv du soleil aussi provoque des, des dégénérescences des cancers de la peau euh, et c'est aussi pour ça que derrière une vitre par exemple, vous n'allez pas bronzer parce que le verre bloque le rayonnement UV au même titre que si vous êtes sous l'eau vous n'allez pas bronzer parce que justement l'eau va absorber le rayonnement UV alors ça, encore une fois, c'est si on fait l'hypothèse que de la vie est basée sur la chimie du carbone et que euh, ça, elle doit ressembler à peu près à ce qu'on connaît nous sur Terre après il y a plein d'autres théories qui font que peut-être ça peut être complètement différent de ce qu'on connaît sur Terre Ouais, ben dans Orion il, il y a de la fabrication d'étoiles, ouais, de, de, de pouponnières d'étoiles tout à fait, et de là il y a pas mal de poussière. Ouais. 3 M. Alors là ça c'est une étoile, ben, si on prend une étoile, pardon, <coughs> ça c'était pour une étoile d'une masse solaire, donc comme notre Soleil, hein, Si on prend une étoile qui est trois fois plus massive, donc trois fois plus grosse, eh bien on voit que la zone évidemment qui est la blanche là où laquelle l'eau est liquide va se déplacer. C'est-à-dire que si on est autour d'une étoile plus massive il va falloir aller tourner plus loin de l'étoile, parce qu'elle va émettre plus d'énergie, on va dire, elle va être plus chaude, plus grosse, et donc euh, il va falloir tourner plutôt autour de 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près six unités astronomiques, six fois la distance Terre-Soleil de cette étoile-là, si elle est plus massive. Euh, et euh, à l'inverse, euh, si on avait une étoile plus petite que, que la masse du Soleil. Mais pour, pour avoir de l'eau liquide, du coup, là, comme elle va être plus froide et émettre moins d'énergie, on peut se rapprocher, enfin il faut se rapprocher de l'étoile pour que les conditions de température à la surface de la planète soient encore une fois su, euh, suffisantes pour avoir de l'eau liquide. Donc ce diagramme là aussi dépend évidemment de la masse de l'étoile. Et c'est pour ça aussi que dans la chasse qu'on fait des exoplanètes, on essaye de repérer euh, une certaine gamme d'étoiles avec un certain type de, de masse. Parce qu'on euh, va chercher des étoiles qui ressemblent aussi au Soleil, donc de type solaire. Donc pas des trop grosses, pas des trop petites, mais des voisines euh, de notre Soleil. Alors, ça aussi, c'est pour vous dire que euh, une des particularités aussi du système solaire, c'est que les planètes de notre système solaire tournent à peu près à la même distance, euh, pas à la même distance, pardon, elles tournent sur des orbites qui sont circulaires quasiment. C'est-à-dire que on ne s'éloigne pas du Soleil, on se rapproche pas du Soleil, on tourne sur sur des cercles, hein, quasiment. Euh, et ça, c'est un peu une exception, parce que généralement, euh, dans la plupart des cas, en fait, euh, les orbites sont pas circulaires, c'est vraiment un cas particulier, mais sont plutôt elliptiques. Et euh, l'étoile est placée à un des foyers de cette ellipse. Et donc, on pourrait imaginer tout à fait euh, des systèmes d'exoplanètes avec des saisons beaucoup plus marquées que chez nous. Vous savez que l'été et l'hiver, c'est pas lié au fait que, évidemment, que la Terre s'éloigne du Soleil ou se rapproche, hein, il fait pas plus chaud et plus froid. C'est simplement lié à, à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre autour de l'orbite, euh, autour du Soleil. Mais là, ce que je vous ai dessiné, c'est une étoile. Ici, vous avez en vert la zone donc euh, d'habitabilité où l'eau est liquide. Et vous voyez que cette, si on imagine une exoplanète qui a une orbite elliptique et eh bien là, tant qu'elle tourne ici, elle est dans la zone donc où l'eau est liquide, donc euh, la surface de la, de la planète est liquide, et puis si elle s'éloigne, eh elle va se couvrir d'un coup de glace, et puis tant qu'elle est loin, bah, elle est couverte de glace, elle est couverte de glace, elle va se rapprocher, euh, les glaces vont fondre, et on va re retrouver à nouveau une, une, une zone plus favorable donc pour avoir de l'eau liquide. Donc tout ça pour dire que les saisons et euh, sur des exoplanètes peuvent être très différentes et beaucoup plus marquées que ce qu'on a à la surface à la surface de la Terre. Euh, ça, c'est aussi un truc, que, parce que c'est pour vous remettre un petit peu le, le calendrier de tout ça en, en tête. Euh, pour vous dire que le, la Terre est apparue il y a à peu près 4,5 milliards d'années, c'est gradué en millions d'années. Hein. Donc les premiers microfossiles les plus vieux datent de, de 3,8 milliards d'années. Euh, les premières plantes, il y a 400 millions d'années. Euh, les premiers mammifères, c'était il y a 200 millions d'années à peu près. Les dinosaures, c'est en gros euh, autour de 65 millions d'années. Hein, parce que des fois dans les films, on voit euh, les dinosaures qui cavalent après euh, les hommes de Cro-Magnon. Euh, mais ça, ça marche pas parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout la même période. Hein. Et donc euh, l'homme, avec ses deux pieds-là, est, est apparu sur Terre il y a à peu près uniquement 2 millions d'années. Donc c'est vraiment, euh, il y a on va dire un claquement de doigts par rapport à la... La, la durée de vie de notre Soleil, la, la fabrication de notre Soleil et de la Terre, hein, il y a 4,5 milliards d'années. Ça c'est important, parce qu'il y a aussi une théorie qui dit que la vie euh, a peut-être pu être apportée en fait, euh, sur Terre par, euh, une, une, par des extraterrestres, de, de façon exogène, par, euh, quelque, par une civilisation, euh, pourquoi pas et, euh, et, et qui dit que, que normalement, si, cette, si on, on, on part de, du principe que cette civilisation extraterrestre existe dans notre galaxie euh, depuis 4,5 milliards d'années euh, et qu'elle a développé une technologie euh, mature, on va dire hein, elle aurait dû normalement être capable de visiter au moins une fois l'ensemble des étoiles de la galaxie et donc normalement on aurait dû avoir à peu près au moins une visite euh, d'extraterrestres sur Terre Sauf que si euh, les types avec leurs secoupe sou volantes sont arrivés il y a 4 milliards d'années là sur Terre, ben il n'y avait rien, on n'était pas là, il n'y avait que des volcans là et puis euh, des cochonneries qui, qui sortaient des entrailles de la Terre. Euh, on pourrait très bien imaginer que dans, euh, je sais pas, moi, 200 millions d'années ou, ou, ou un milliard d'années, ces mêmes extraterrestres reviennent sur Terre, hein, voir un peu si ce machin qui fumait euh, existe toujours et, et qu'on est complètement disparu à nouveau quoi. Euh, et donc ils étaient arrivés, il n'y avait rien ils reviennent à milliard enfin, 5 milliards d'années après il n'y a toujours rien et donc ils se bah, ils se sont dit bah il n'y a, a, a pas de vie sur ce bout de caillou sur cette planète Terre tout ça pour dire que euh, avoir une civilisation qui est capable de durer suffisamment dans le temps pour pouvoir en rencontrer une autre euh, c'est pas évident euh, c'est un peu challenging quoi, et c'est ce qu'on appelle le rendez-vous manqué là hein, euh, ah oui parce qu'entre parenthèses nous astronomes on n'a encore jamais vu d'extraterrestres de ce groupe volante. donc on scrute le ciel régulièrement mais il euh, n'y euh, a pas de base euh, planquée euh, au niveau des, des États-Unis là des petits bonhommes qu'on dissèque et tout ça non non on nous cache rien euh, non non on se parle on se transmet des articles euh, il n'y a pas de grand secret, et voilà. Donc, donc on n'a jamais vu d'extraterrestres, hein, mais il euh, y, a, y a des théories qui disent que peut-être que la vie sur Terre a été apportée effectivement euh, de l'extérieur. Après, il y a d'autres théories, moi j'y crois un petit peu plus, et on a fait des expériences en laboratoire et on a vu qu'en prenant des éléments chimiques euh, de base, hein, en les bombardant avec des, du rayonnement UV euh, et des genres d'éclairs, euh, très vite on est capable de fabriquer euh, des premières pierres, euh, des premiers constituants des, de ces chaînes d'acides aminés. Les premiers constituants d'ADN, et que donc fabriquer, euh, encore une fois, si on a de l'eau liquide, et de fabriquer des premières briques de la vie, ça se fait de façon assez naturelle. Donc fabriquer de la vie, je parle non d'autres expériences qui ont eu lieu, euh, notamment en France, euh, de particules où on, a, où on a pu fabriquer des, des molécules prébiotiques à partir d'éléments d'atomes très simples, en les bombardant... Euh, euh, avec des, simplement de la lumière, hein, des bons de le gordon, quoi. Donc, fabriquer, de, fabriquer les premières briques de la vie, c'est pas vraiment très compliqué. Juste aussi, euh, une petite parenthèse, euh, là, euh, je vous parlais des, des dinosaures, les dinosaures, c'est à peu près le truc le plus grand euh, qu'on pouvait avoir sur Terre, et ça a disparu d'ailleurs, hein, avec l'évolution. Est-ce euh, que vous avez une idée de pourquoi, euh, pourquoi justement, euh, pourquoi, par exemple, les hommes, en moyenne, un homme, il fait pas 30 cm, et en moyenne, un homme, il fait pas 3 mètres 80. En gros, il est entre, on va dire, 1 mètre 50 et 2 mètres 20 hein, ou 2 mètres 50. Allez, pour avoir une grande barre d'erreur, 2 m, entre 1 m 50 et 2 mètres 50. Pourquoi il n'y a pas des hommes de 10 mètres hein Ouais, mais, mais c'est lié, en fait, Ouais, c'est ce que quelqu'un vient de dire là, c'est lié vraiment à notre planète, à la Terre, en fait. C'est lié à, à la gravité, en fait, de la Terre. C'est que la, gravi la, la, la Terre, je vous ai montré tout à l'heure des photos d'exotères, de, de, de super-Terres, et en fait, euh, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film Avatar, là, euh, la planète sur laquelle il y a ces créatures, euh, est beaucoup plus petite que la Terre, et donc a une gravité beaucoup plus faible, et donc on a des créatures beaucoup plus longilignes. Et, et sur Terre, donc la gravité est telle que ben on s'est fait avec deux, deux pieds et un corps proportionné à la gravité de notre, de notre planète. On pourrait imaginer, à la surface d'une planète, d'une super Terre, avec une gravité beaucoup plus forte. Eh bien, euh, des extraterrestres qui ressembleraient plutôt à des nains, euh, je sais pas moi, c'est-à-dire euh, très petits avec des gros, euh, des grosses jambes, des gros poteaux, euh, simplement pour résister à l'effet de gravité de notre, de, de leur euh, planète. Hein? Donc la vie, encore une fois, euh, si elle s'est faite euh, ailleurs, elle peut être très différente, simplement liée à la gravité et à la taille de la planète sur laquelle euh, la, la civilisation existe. Autre petite parenthèse dont je vous en, je vous en ai pas parlé euh, tout à l'heure aussi. Euh, dans dans, dans l'univers, il, il existe, donc je vous ai parlé tout à l'heure de, de température et de couleur, donc des, de, toute une grande gamme de variétés de longueurs d'ondes, d'accord? Donc les longueurs d'ondes euh, très grandes, par exemple, euh, dans centimétriques ou métriques, c'est ce qu'on entend quand on capte la radio, hein, euh, donc ça existe, ça, ça se propage dans, dans l'espace. Euh, à l'inverse, il y a des longueurs d'onde très courtes comme le rayonnement X et gamma qu'on nous envoie quand on nous fait une radiographie, par exemple du corps. On nous envoie des rayonnements X, c'est bloqué par les os et ça nous fait une belle radio. Euh, et puis il y a une petite gamme euh, de longueurs d'onde qu'on a appelée visible parce qu'on les voyait avec les yeux, hein, qui est autour de 0,6 microns, donc 0,6 euh, millionième de mètre, hein, à peu près. Mais à votre avis, pourquoi euh, vous savez que nous, en ce moment, on est, on est euh, des corps chauds, donc on émet du rayonnement infrarouge et que, par exemple, les militaires s'amusent avec des lunettes infrarouges, là, à, à la nuit, à voir euh, leurs camarades crapahuter dans les bois, là, et, et regardent le rayonnement thermique des corps. Mais pourquoi, nous, on ne voit pas le, le rayonnement infrarouge Pourquoi on ne voit pas le rayonnement X On ne voit pas le rayonnement de gamma Et on ne voit que autour de 0,6 microns, Autour d'une de, de, de, longueur d'onde qu'on a appelée visible. Alors qu'il existe des... Des millions de, et des milliards de longueurs d'onde. Pourquoi on voit que 0,6 microns -ce que... Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est presque ça, on est pas loin. D'autres idées Et Alors, ça, ça, ça serait vrai, mais euh, si j'enlève l'atmosphère, euh, le problème est, est le même à peu près. Même si on imagine qu'on est capable de respirer sans atmosphère. Hein, euh, ce n'est pas complètement lié euh, à la transmission de l'atmosphère. En partie oui, mais pas que. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est lié au fait que notre Soleil, euh, c'est une petite étoile, comme je vous l'ai dit, qui était jaune, qui a une température à peu près de 6000 degrés. Et quand on regarde le maximum euh, d'émission du Soleil, eh bien ça se fait à une certaine longueur d'onde. Alors le, le, la forme du, de, de l'émission du Soleil, c'est ce qu'on appelle un corps noir. Ça a une forme de genre de cloche. Hein. Mais le maximum de la cloche, c'est pile poil à 0,6 micron. D'accord Et, euh, et d'ailleurs, il y a une loi, la loi de Vienne, qui dit que lambda fois T, la longueur d'onde fois la température est égale à une constante. Donc si j'étais augmente, monde, si j'ai une, une étoile plus chaude, qui est plus grande, la longueur d'onde devrait être plus petite. Donc les étoiles plus chaudes auront long, des longueurs d'onde plus courtes. Okay donc on pourrait très bien imaginer de la vie autour d'une étoile plus chaude ou plus froide pour lesquels la, la civilisation extraterrestre autour de cette étoile-là euh, aurait des yeux euh, complètement différents de nous. Par exemple, si on imagine euh, une civilisation autour de, je ne sais pas, une étoile euh, une géante rouge à 2000 degrés de température de surface, bien on pourrait imaginer des gars avec des panneaux de euh, 1 mètre sur 1 mètre à la place des yeux, hein, simplement parce que le rayonnement émis par l'étoile est plutôt dans le domaine euh, de l'infrarouge, et que donc les, les photos euh, détecteurs là, de cette civilisation se sont adaptés à l'étoile qui, qui, qui les éclaire. Donc encore une fois, euh, les civilisations telles qu'on les connaît euh, sur Terre euh, peuvent être vraiment très, très différentes dans l'espace, simplement du fait de la, la masse de la planète et du fait du type spectral même de la température euh, de l'étoile. Euh, bon, c okay. donc ça c'est juste donc c ce je, c juste pour illustrer un peu ce propos là. C'est pour montrer en fait, que là sur Terre, la vie euh, s'est développée, par exemple, au fond de, de, des, des océans, dans, les, dans des éruptions volcaniques. On a euh, quand même des, des, des vers qui ont réussi à se développer, à vivre dans ces milieux où la pression est grande, la température est vraiment élevée aussi, et puis euh, euh, la pression est, est, est super. Vous parlez de hans un satellite de... Euh, non, là, là je pas. Parle... Un satellite de Saturne Ça, ça, ça c'est au fond de la Terre, Terre. ça. c'est au ah, fond, fond des, des océans, donc ah. euh, et, et la vie a quand même pu se développer, ça c'est une belle image derrière, c'est une tête sympathique ce truc. C'est ce qu'on appelle un verre des glaces, euh, ça vit à 700 mètres de fond dans le golfe de Mexico et ça se nourrit de, de trains d'hydrates de méthane. Donc euh, c'est quand même, si on détecte un truc comme ça sur une planète, hein, c'est quand même un, un verre, un, un truc vivant. Donc pareil, ça a pu, euh, la vie a pu se développer, s'est adapté à des milieux vraiment euh, parfois très hostiles. Euh, ça, c'est pour vous parler aussi de, de, de la recherche. Alors, on recherche les exoplanètes, hein, on recherche les planètes autour de nos étoiles, mais on recherche aussi des signes et des contacts de civilisation extraterrestre. Vous avez peut-être vu le film Contact avec John Foster. Et bien, dans le film Contact, ils utilisent le radiotélescope de qui, qui est un genre qui est un cratère d'impact. Il y a un astéroïde qui est venu frapper euh, à la surface de la Terre, ça a fait un, un trou. Et puis on a, on a couvert le trou de, de grillage, et le grillage réfléchit très bien les ondes radio. C'est pour ça que quand vous passez dans un tunnel, avec le ferraillage en, en, en, dans le béton, là, on capte pas très bien la radio. Là, c'est le même principe. Et donc, euh, à Récibo, ce, ce, ce radiotélescope euh, capte les ondes radio, euh, et puis ici, au suspendu, il y a le foyer du télescope qui est là. Et donc, une des idées de, de ça, euh, ce qui est le projet euh, qu'on a qu appelé Saisi, c'était d'essayer de voir si euh, on ne captait pas, depuis l'espace, donc, euh, un signal envoyé par une civilisation extraterrestre. Et donc, il euh, y avait un petit truc, euh, ça c'est dans les années euh, de mémoire 90 à peu près là, euh, un, un petit programme qu'on pouvait télécharger sur, euh, sur internet, et qui au lieu de, quand votre ordinateur ne faisait rien, au lieu d'envoyer de des photos de vacances hein, de, voilà, de vos enfants, ben, aller récupérer les données de ce radiotélescope d'Aricibo, les traiter sur votre PC, et puis quand c'est traité, les renvoyer au centre de données. Et l'idée, c'était de, de voir si. Alors, pour... Alors pardon, pourquoi D'abord parce que, Arecibo quand il regardait, ben, il avait vu ses sages à terre, donc il ne voit que ce qui passe au-dessus de lui, hein, à peu près. Et donc, euh, il ne scannait qu'une toute petite bande du ciel, donc ça prenait beaucoup de temps. Et puis ensuite, il y a des milliards de fréquences différentes. Donc l'idée, c'est de savoir s'il y a des simulations extraterrestres, à quel endroit ils vont être et à quelle fréquence ils vont émettre. Donc ça fait une quantité de données phénoménale. Hein. Et donc l'idée, c'était de mettre à contribution tous les gens euh, à la surface de la Terre pour analyser ces données. Et donc de voir dans ce, ce, ce diagramme la fréquence temps, s'il n'y a pas un pic qui sortait, qui aurait pu être un signal extraterrestre envoyé euh, quelque part dans l'espace. Donc c'est dit, ça a marché pas mal. Hein. Ça a représenté l'équivalent d'un million euh, d'années de temps de calcul. Hein. Donc si on avait un seul ordinateur, il aurait fallu faire tourner pendant un million d'années. Euh, mais euh, le résultat, il est que pour l'instant, on a détecté zéro. Euh, on n'a pas détecté de, de signaux extraterrestres envoyés par euh, quelques, quelque part hein. Il ne faut pas confondre aussi euh, des supposés euh, extraterrestres avec euh, les fréquences radio émises par la planète de Jupiter. Ah ben, oui, oui, ben, ça, ça, oui. je ne parle pas, mais il y a plein d'autres choses qui, pou qui pourraient ressembler à des civilisations extraterrestres, des, des émissions radio émises par l'univers du système solaire, et même, on a parlé tout à l'heure des des pulsards, pulsars, des trous neutrons, enfin, dans l'univers, il y a plein de corps euh, qui émettent des ondes radio, des ondes X, gamma, qui pourraient euh, simuler aussi quelque chose. Donc là, on, on cherchait un signal périodique, pour la, à les bien données, enfin, dans une fréquence bien donnée, dans une certaine gamme de fréquences, qu'on qu n'a pas trouvé pour l'instant. Ça, c'est aussi pour dire que euh, nous-mêmes, nous émettons des ombres. Là, ce que j'ai tracé, c'est un euh, peu un truc à la main, mais voilà. De, de, depuis la, le, la naissance de la télé, vous avez vu dans, dans les années 40, là, ça s'arrête en 1980, euh, la puissance moyenne télé transmise en watts. On voit que ça augmente de plusieurs décades. Là, on est passé de 10 puissance 4 à 10 puissance 6. Donc, la puissance des émissions télé émises par la Terre augmente considérablement. Et ces émissions de télé se propagent dans l'espace, et ce que vous avez ici c'est le nombre d'étoiles qui ont été illuminées, c'est-à-dire le nombre d'étoiles qui ont reçu l'émission de télé de notre Terre. Donc là c'était 300 dans les années 80, donc là c'est plusieurs milliers. Donc ça veut dire que dans, dans, les, dans notre galaxie, il y a peut-être déjà une civilisation extraterrestre qui a capté les émissions de télé de la Terre. Donc je ne vous dis pas que peut-être c'est mauvais pour nous parce que soit ils regardent et disent d'ailleurs la civilisation terrestre elle est vraiment sous-développée ou alors peut-être on va aller les détruire parce que c'est tellement bizarre ce qu'ils regardent à la télé que vaut mieux les éminer. Enfin pour dire qu'on est bien donc, il y a une chance non nulle pour que effectivement nous aussi on soit capté un jour par une civilisation extraterrestre. Donc pour terminer, parce qu'il est quand même déjà 3 heures, je voulais juste vous parler un petit peu de, des voyages interstellaires, aussi pour terminer là-dessus. Parce que dans les films de science-fiction, très souvent, ça a l'air d'être le truc le plus commun et le plus facile. On voit Luke le, le Skywalker, Owen Solo, là, qui appuie sur le bouton et qui passe en vitesse lumière, et hop, tout va bien et on arrive autour d'une autre étoile. Alors, dans la vraie vie, vie c'est un petit peu différent. Dans la vraie vie, déjà le problème numéro 1, c'est l'accélération. Euh, C'est-à-dire quand on passe de zéro à la vitesse lumière, hein, on se prend à peu près l'équivalent de 30 millions de G au décollage. Donc, euh, ça veut dire que s'il n'y a rien dans le vaisseau, pour euh, penser ça, ben, on est complètement pulvérisé au moment où on passe en vitesse lumière. Vous avez vu les pilotes de chasse, quand ils prennent 3-4 G, euh, bah ils ont déjà des combinaisons qui pressent le, les gens pour rader le sang au niveau du cerveau, pour pas qu'ils aient un voile noir et, et qu'ils tombent inconscients en époque parce qu'ils font des tonneaux avec leur radio. Et quoi, ouais, ça, on parle de 3, 4, 5G. Hein. Là, on parle de 30 millions de G, donc là, on est plus dans les vaisseau. Bon. Problème numéro un. On n'avance pas à résoudre ça pour l'instant. Hein. Problème numéro deux, c'est que, de toute façon, tel qu'on connaît les lois de la physique actuellement, on n'est pas euh, fichu de voyager à la vitesse de la lumière. Donc, euh, la vitesse de la lumière, dès qu'un corps a une masse non nulle, vu que ce n'est pas un photon, ça ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Donc, si vous imaginez un vaisseau qui voyage à un millième de la vitesse de la lumière, ce qui fait quand même l'équivalent d'à peu près un million de kilomètres-heure, c'est quand même pas mal, un million de kilomètres-heure. L'étoile la plus proche de nous, pour bon, s'y du centaure, 4,3 années lumière, il faut 4300 ans pour y aller. Donc, 4300 ans de voyage, c'est quand même pas rien. Euh, pour nous, hein. euh, là on parle d'aller sur Mars, c'est l'ordre de, de quelques mois, euh, là c'est 4300 ans. Donc, Imaginez, on ferme les portes de l'amphi, et euh, on, se, on vous dit, ben, c'est parti euh, pour euh, 4300 ans. Euh, le problème Point numéro un, ça va être déjà de ne pas s'étriper les uns avec les autres. Ce n'est pas des blagues, hein. c'est ce que fait euh, la NASA et l'ESA, l'OPS. Le euh, comment sur des missions spatiales qui vont durer... Euh, de plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, faire en sorte que les gens ne s'entretuent se, pas. Euh, et donc euh, les gens les, les enferment hein, dans des endroits et puis euh, on fait des, des, des simulations de missions spatiales pour voir si les gens arrivent à survivre en, en étant confinés. Il, il y a peu de temps aussi, il y avait, euh, je sais qu'il y avait eu des gens qui avaient été coincés au fond d'une mine, euh, il y a eu un, un effondrement là, euh, et bien les gens de, de la NASA sont intéressés là, à ces gens-là, sont allés les voir pour voir comment en situation de crise, euh, comment les gens ont réussi aussi à s'auto-organiser, à faire, euh, qu'il y ait de la solidarité, que les gens ne se fassent pas les uns des autres, et euh, avancent avec un même objectif, ce qui ne permet pas rien. Ensuite, 4 300 ans, euh, donc c'est ce que disaient des copains, là, le secret story, euh, c'est-à-dire qu'il faut réussir à... à survivre, il faut des garçons et des filles. Ben oui, parce que euh, il va falloir que l'équipage se reproduise quand même au cours de la mission. Euh, et que donc, 4300 ans, si on vit en moyenne, il y une centaine d'années, ça veut dire à peu près 43 générations qui se suivent avant d'atteindre Ponxima 100 du Centaure. Euh, et puis, petite parenthèse, au bout de 4300 ans, on arrive là-bas, si ça se trouve, il n'y a rien. Donc, euh, c'est un petit peu décevant. Euh, et puis, euh, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de, de l'aquarium. C'est-à-dire que pour des missions euh, qui dépassent en gros euh, une génération, euh, se trouve le problème euh, de, de l'objectif de la mission. Euh, parce que par exemple, si vous prenez ces deux poissons-là, ils sont nés dans un aquarium, euh, ils ne connaissent que ça, hein, ils ne savent pas qu'il y a des océans, ils ne savent pas qu'il y a des rivières, et donc euh, ils sont très bien dans l'aquarium, ils ont vécu là-dedans, ils n'ont pas du tout envie euh, d'aller... Euh, coloniser l'océan, ou d'aller, euh, comme dans euh, le film de Disney, euh, retrouver l'océan, parce qu'ils connaissent que, que leur bancaire et que l'or aquarium. Mais ça ne fait pas le même euh, problème sur des missions qui vont dépasser de plusieurs générations, c'est comment faire en sorte que l'objectif de la mission euh, continue euh, sur, je ne sais pas, moi, 2000 ou mille ans. Parce que dans 2000 ans, les gens qui sont dans le vaisseau, auront jamais vu la Terre, ne savent pas ce que c'est une montagne, un arbre, un truc. Et donc, ils ne connaissent que l'environnement de vaisseau spatial. Leurs parents ne connaissaient que ça, leurs grands-parents aussi, et ainsi de suite. Donc, pourquoi aller coloniser une autre planète Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, voilà. Aussi, cette idée de pouvoir maintenir l'objectif de la mission sur des échelles de temps qui c'est aussi quelque chose qui n'est pas complètement trivial. Alors, si vous, si vous êtes. Je ne sais pas euh, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un article ce mois-ci ou le mois dernier, en mettant en place des lanceurs, des copérapies, tout ce que vous avez vu. J'ai pas suivi ça, peut-être, c'est pas possible, ouais, peut-être, ouais, c'est pas possible. Mais euh, n'empêche que, même si on gagne la factor 1000, ok, pour proximaliser son tor, mais à l'échelle de notre galaxie, ça va, être, euh, ça va quand même être un peu compliqué, quoi. Hein. Euh, et même pour communiquer, hein, si demain on, on, on, on capte un signal euh, d'une une étoile à, euh, je ne sais pas moi, euh, ne serait-ce que euh, je sais pas, 100, 100 années-lumière de nous, euh, là, il faut 100 ans pour dire oui allô euh, 100 ans, oui je t'entends, oui 100 ans, oui et machin. Et ça, c'est pour des planètes, des étoiles les plus proches de nous. Si euh, l'étoile est à un million, d'années milliards de nous, hein, il faut un million d'années. Donc euh, celui qui a mis à l'eau, ça va pas être celui qui va répondre le coup d'après, parce que c'est plus pour demain. Donc euh, voilà, pour ça pour dire que pour l'instant, technologiquement, on est complètement euh, très loin des fils de sensation qui euh, nous font bondir euh, d'une étoile à l'autre et coloniser euh, la galaxie. Est-ce que j'ai salué ou faut que j'arrête Ouais. Sinon j'aurais pu parler de.. de... Ah non, c'était juste. Euh... Ouais, non, non c'est pas grave. C'était juste pour vous dire qu'il y avait quand même des missions il y avait des gens qui veulent aller sur Mars. Hein. Euh... Alors ça, ça m'a fait rigoler, c'était pas mal parce que c'était la mission Mars One. Euh... L'idée c'était d'aller euh, en, en 2023 euh, installer euh, des containers là pour monter une, une, vraiment une, une, une station euh, à la surface de Mars. Euh, une colonie, pardon, voilà. Et euh, donc au début, on envoie des containers vides, et puis après, on commence à envoyer des équipages, des bonhommes, et puis euh, on fabrique euh, à manger, à boire, et tout ça. Et donc, ils avaient fait un appel sur Internet hein, pour euh, faire une sélection d'équipage, hein, et euh, ils avaient eu plusieurs milliers de réponses, hein, euh, sauf que dans le contrat, quand même, il fallait regarder les petites lignes en bas, euh, parce que c'était un voyage aller simple. Parce que euh, le problème sur Mars, c'est que pour l'instant, euh, on n'est pas capable d'envoyer un équipage comme on fait sur la Lune avec suffisamment d'énergie et de carburant pour pouvoir revenir et ramener l'équipage. Donc ce projet Mars One, c'est un projet euh, aller simple et pas de retour. Mais il y avait quand même des candidats, euh, voilà. je pense que tout ça va pas de toute façon hein. mais euh, c'est quand même un, un, des, aussi, un des problèmes d'aller coloniser Mars, c'est que pour l'instant euh, on n'est pas capable de ramener les gens, euh, ramener les gens sur Terre. Et donc dans les plans un peu plus réalistes, si on veut économiser quelque chose, ce serait plutôt à la surface de la Lune, euh, c'est-à-dire euh, supprimer la, la, la station spatiale internationale, euh, qui va aussi arriver en famille, qui coûte quand même euh, de l'argent considérable. Euh, et aller plutôt s'installer à la surface de, de la Lune, qui est quand même euh, relativement proche de nous, et si vraiment il se passe un truc, euh, on peut en ramener des gens euh, assez rapidement. Je vais parler dire... là. Ok, et, et vous voilà. merci. Bon, je ne te dire.